Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en 13 e épisode de cette saison, si je ne dis pas de bêtises, après une petite pause la semaine dernière, ça m'a permis de pouvoir rester deux semaines à Lyon sans avoir à monter à Paris, c'était très appréciable. On se retrouve, ah, ça fait bizarre, cette belle petite ambiance. En plus, aujourd'hui, j'ai un invité que vous avez demandé, un invité euh, de prestige, d'honneur, qui m'a fait vraiment le plaisir d'accepter de venir. D'ailleurs, on termine le mois de décembre euh, un petit peu dans cette vibe parce qu'il y a Sky, voilà, et on va le saluer dans quelques instants qui est avec nous aujourd'hui, qui est venu en direct du Mexique, pas spécialement pour ça, mais qui en a profité quand même pour me faire l'honneur de sa présence. Et la semaine prochaine, je terminerai le mois de décembre avec PFUT, qui lui viendra spécialement de Dubaï, pareil, pour terminer cette année. Donc euh, Skype puis PFUT, je pense que ça terminera une première partie de saison qui aura été quand même très qualitative. Je prendrai du coup deux semaines en décembre pour un petit peu travailler la grille des invités de janvier, février. Si vous voulez dans les commentaires euh, m'indiquer des noms qui vous chaufferaient, bah, n'hésitez pas, comme ça, moi, après, de mon côté, je vois ce qui est possible ou pas. Mais maintenant que je vous vous ai dit tout ça en introduction. On va démarrer gentiment. Bonjour Monsieur Sky, comment vas-tu Bonjour à toi, ça va être. Ouais, ça va super, ça va super. Pe petite voix, mais as l'air quand même en forme, Monsieur. Ouais, ouais, bah, alors, petite, euh, petite nuit, on va dire. Petite nuit, mais moi bah, je... Ah bah. Un master kill qui a été très demandant, on va dire, hier. Mais c'est passé trop vite le temps. On était là, on a commencé à 8h et euh, les choses s'enroulent à 1h du matin. On finit de jouer. Donc déjà 5h et puis après, on se met là sur le canapé, on discute et à 4h du match, je dis... Bah, faut peut-être que je rentre là, parce que a... <rire> je t'avais dit que je venais aujourd'hui, donc euh... il fallait pas non plus que j'arrive éclaté. Exactement. Non, mais c'est bien, ça va. Je ouais. vois que t'as as pris ton petit café, ton petit pain au chocolat. Euh... Exactement. Donc fatigué, mais suffisamment en forme pour, euh, pour être prêt. Ça va, tout roule, toi, en ce moment Tout va bien Ça va. Bah écoute, on fait aller, quoi. Comme on... dans, dans la vie, etc., avec tes fils, euh, euh, la vie au Mexique, etc., tout roule Ouais, bah j'ai pas à me plaindre, la vérité, euh, au contraire, au contraire, euh, les choses, euh, bah on travaille beaucoup pour ça, mais les choses euh, se passent. Énervé, énervé, c'est super. Alors en plus, en ce moment, il y a de l'actu, hein, a... ça on va en revenir après, mais bon, il y a Caldera, Warzone Pacifique, plein de bails et tout. Euh, tu, tu connais un peu ça quand même peut-être, j'ai regardé au moins vite fait ce que c'était, ou de bon, l'émission, là, ce qu'on va faire. Euh, alors, j'ai euh, entre eux, regardé un petit peu quand il y a un show qui était passé. Ouais. Mais euh, j'ai demandé quand même un petit peu aux gens. Euh, <rire> je me suis renseigné <rire> pour savoir dans quel bail je m'engage. Mais euh, non, non, non, c'est un petit peu la découverte. Bon, je sais de quoi il s'agit un peu, mais ça va être un petit peu la découverte. Donc. mais j'aime bien ce, ces, ces, ces petites inconnues quand ça t'arrive dans quelque chose. Tu sais pas. Tu sais plus ou moins pour être sûr que c'est pas un traquenard, mais tu sais pas trop pour garder un petit peu cet esprit de, de découverte. Et euh, super. Il n'y a pas de traquenard ici, tu verras, on a des belles fiches, tu m'as fait une remarque là avec le nom ici. Ah ouais, c'est pro, hein, je vois tout. Là. Ouais, qui fait très plaisir, première fois que tu viens à Webédia et tout ce que tu me disais. Alors moi, je te la fais en rapide, hein, on va discuter un peu de toi, ta carrière, le passé, ce que tu as pu faire, ce que tu es devenu, entre guillemets, hein, je me permets, ton avis sur des sujets également d'actualité ou pas, mais ça va être très intéressant, je pense, d'écouter. On va commencer par le plus grand classique pour en apprendre un peu plus sur toi. Qui es-tu D'où viens-tu, monsieur Quel a été ton parcours scolaire et après, je vais te demander également ton installation au Mexique, <coughs> nécessairement parce que c'est quand même une partie qui est intéressante, je trouve. Mon parcours scolaire. Qui es-tu D'où viens-tu Comment tu t'appelles À quel âge Où est-ce que tu es né Et puis après, qu'est-ce que tu fait à l'école Dans la vraie vie, je m'appelle Julien. Euh, je suis né en 1985 euh, en Bourgogne, dans Lyon, Sens. Et euh, du coup, bah, classique, comme je pense, comme tous les gamins. Hein, je vais à l'école, etc. Je fais des conneries viré ah ouais tu t'es fait virer quand tu étais plus jeune non au lycée au lycée au lycée mais euh, euh, j'ai étudié j'ai fait j'ai un bac S ouais voilà j'aimais beaucoup les maths euh, la, la physique chimie etc j'étais très nul en langue j'étais le dernier de ma classe en espagnol c'est pour te dire l'ironie l'ironie est quand même assez marrante et, euh, et du coup j'ai eu mon bac S, je voulais faire kinésithérapeute euh, donc du coup j'ai fait des études de médecine mais bah, je me suis rendu compte que bah, c'était pas vraiment pour moi donc euh, j'ai fait plutôt une année de PES <rire> donc j'ai passé l'année de médecine à jouer à PES et après je suis parti en école de commerce et, euh, et la transition école de médecine, école de commerce il y a un côté qui est extrêmement difficile et l'autre qui est... Euh, bah forcément plus lège quoi. Donc euh, je me suis un peu ennuyé et, euh, et du coup j'ai dit ah non ça, ça, ça, me, ça me saoule. Je... Ouais c'est ce que j'allais dire. J'allais dire médecine c'est chaud, commerce je dis pas que c'est pas chaud mais c'est quand même un ton un peu, un peu plus calme. Ouais, y a, bah il y avait des trucs sur lesquels je m'ennuyais vraiment. Donc euh, du coup euh, bah j'ai arrêté et je suis parti travailler avec euh, bah, ma famille, que, euh, mon beau-père et ma mère qui avaient euh, une entreprise de matériel forestier. Mais les grosses machines, genre les abatteuses, les broyeurs, vraiment les trucs qui vont arriver avec un bras, qui vont prendre l'arbre Vraiment ça, et j'ai bossé avec eux et j'ai kiffé Parce que du coup là c'était vraiment faire, déjà d'être dans le monde du travail et tout faire Premier boulot que j'ai eu c'était partir aux états unis pour aller voir les, comment s'appelle les, j'allais dire en espagnol temps euh, les gens qui nous vendaient les machines. D'accord. Provedores, mais j'ai les... le nom ah, en espagnol qui vient, mais... <rire> les mais... euh... les, les approvisionneurs, ouais, voilà. les fournisseurs. Les fournisseurs, voilà. voilà C'est bon, on l'a eu en même temps. Mais du coup, euh, voilà, donc il y a pas mal de choses de ça qui se sont passées. Et, euh, et euh, un des boulots que je m'étais mis à faire, euh, d'initiative fa personnelle, c'était de filmer toutes les démonstrations de machines. D'accord. Et, euh, et d'en faire euh, bah, un répertoire, de créer le site internet, euh, d'avoir un répertoire de toutes les machines en démonstration vidéo. C'est quelque chose qui n'existait absolument pas à l'époque, parce qu'on bah, parle de ça il y a... 19-20 ans, ça devait être en 2005 à peu près. Euh... Ça correspond Ouais, c'était il y a 15 ans peut-être à peu près. Ouais, donc 2006. Ouais, donc, euh, et à l'époque, bah YouTube, euh, etc. Bon, c'était pas vraiment, c'est pas, pas ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, mais euh, c'est quelque chose que j'ai aimé faire et que je me suis dit qu'il y avait un truc à faire avec ça et j'ai commencé à le faire. Donc, j'ai pris goût un petit peu à la vidéo, au montage vidéo. Bon, Windows and Movie Maker, hein, s'il vous plaît. Et, euh, et du coup, euh, bah, pff, ouais, des fois, on se faisait un petit peu chier. Et donc de là, euh, bah, tu passes un petit peu de temps sur Internet. Et là, j'ai vu un mec qui faisait euh, euh, des vidéos sur, euh, sur Call of Duty. Et j'ai dit, ah bah, je pourrais essayer d'en faire. Et voilà. C'est simplement le goût de l'essai vis-à-vis du fait que dans ton travail avant, tu avais tâté un petit peu des choses, c'est ça Ouais. Et du coup, quand toi, tu étais un peu plus jeune et tout, parce que tu nous as dit, ça ne correspond pas trop. Tu me dis, ouais, au lycée, je fais viré, <rire> puis derrière, je vais faire médecine. Alors même si au final, tu pas continué pour x ou y raison, c'est quand même qu'il y avait une voix qui était... Tu t'en sortais bien, quand même. Ouais, j'ai toujours été euh, un élève moyen, dans le sens où... Euh... Euh, pff, selon les professeurs j'avais des capacités mais j'en branlais pas une donc euh, je pense que ça faisait un équilibre tu vois de, de, de, de ces deux choses là quoi. donc euh, vraiment essayer pour moi c'est à chaque fois faire le strict minimum pour, euh, pour parce que j'étais pas, pas trop motivé à le faire mais pour que je puisse passer à l'étape suivante quoi. et à cette époque là tu jouais déjà à des choses ça a quoi été quels ont été tes, tes premiers amours en termes de jeux vidéo avant de bah, que ce je... soit peut-être Call of Duty ou peut-être ça a été direct ça ah non j'ai toujours joué au jeu depuis la game boy avec mario tetris euh, tu les connais hein, euh, euh, enfin peut-être pas je sais pas. Mais... moi je connais ouais, ouais, ouais. t'as dix ans de plus que moi mais <rire> j'ai quand même eu mario etc mais ouais non non j'ai commencé avec la game boy mais à l'époque ma mère elle voulait pas qu'on ait de console. c'est surtout qu'on avait pas un rond donc on voulait pas acheter de console. donc du coup bah j'allais chez ma cousine pour jouer donc on jouait à la nes on jouait à super nes et elle elle avait toutes les consoles à chaque fois donc j'adorais aller chez ma cousine pour aller jouer et euh, donc on jouait aux consoles etc et il euh, y avait un pote dans le quartier qui avait une idée Nintendo 64, et le mercredi après-midi, on lui louait 40 francs. Euh, ouais. ouais. vous prêtez la console en après midi contre 40 francs Ouais, voilà, c'est ça. Le business, ah, lui déjà... euh, Non mais lui, il doit, être, il doit être patron quelque part. Et euh, donc, du coup, euh, on louait la, la, la Nintendo 64 40 francs l'après-midi, et on jouait à GoldenEye. Donc, quatre euh, manettes, tu connais et ça. médaille. Là, ça, c'est... Ceux qui ont connu cette période-là savent, voilà. Hein. Moi, j'ai joué à Rayman sur Nintendo 64, et mmh. je bien kiffé à l'époque. Ouais. C'était toute une époque, tu vois, et en fait, je pense qu'on a grandi avec les jeux vidéo. Enfin, j'ai grandi avec les jeux vidéo. Et c'est quelque chose qu'on a une répercussion aujourd'hui. Quand tu vois, par exemple, quand je stream, je demande aux gens leur âge. Et je suis vraiment surpris. Il n'y a pas... Je veux dire, on, on s'imagine que ouais, c'est que des jeunes. Absolument pas. Parce qu'on est tous une génération qui avons connu le début des jeux vidéo, qui avons grandi avec les jeux vidéo. Et bah, on a suivi, tout simplement, quoi. Donc, euh, bah, j'ai joué euh, à 1964. Et après, un anniversaire, et y a mon beau-père qui m'offre euh, une PlayStation. Alors là, j'étais perdu. <rire> le changement dans la vie. <rire> euh, c'était Resident Evil 2. Ma, mon, mon choc, Resident Evil 2, c'était phénoménal. Mais à l'époque, c'était le, le, le précurseur de Twitch. Mm -hmm. Parce que Resident Evil 2, tu joues tout seul. Mais on était euh, tous les potes, tous ensemble. Il y avait mon frère, en fait, qui jouait. Et on était tous derrière, sur le lit, en train, en train de regarder. De garder, ouais. Ouais. Et ça, et, et, et tu dis... Euh, bah, je pense que ça explique Twitch, quoi. Tu vois, c'est exactement ça. Tu vois, mais combien de fois ça t'arrive, tu vois ton pote, ton grand frère et tout, il joue et tout le monde derrière en train de regarder comme ça et tout. Et, euh, et c'est ce qu'on faisait. Et puis après, bah, les autres jeux qui ont suivi, il y, y, y a eu des classiques et tout. Et puis après, bah, une fois que t'es piqué, il euh, y a eu Final Fantasy 8 et 9, qui sont mes préférés sur lesquels j'ai passé des heures et des heures. Moi, bon, tu m'as dit PES, je pensais même pas que t'avais vécu cette période PES et tout, PES 4, 5 et tout. Je savais pas que tu t'étais dégoûté. Oh. Bah t'as pas idée, PES c'était avant FIFA, FIFA ça n'existait même pas, même pas tu t'avais le droit de prononcer le mot FIFA. Tu vois, Personne regardait ah ça, c'est vrai qu'à l'époque il y avait un peu de vente FIFA et tout, c'était pas le pire des jeux du monde, mais c'est vrai que ouais, la mais domination mais bon. PES des, dans les débuts des années 2000 c'était quelque chose de fou. Si t'arrivais dans le quartier tu dis joue à FIFA, tu te prenais une gifle, c'est pas possible, c'était PES, c'était vraiment la ref Et donc du coup bah, je pense que tous les soirs c'était ça, on jouait le week-end, on jouait jusqu'à 8h du mat à PES, euh, on tapait club sur club et à 11h euh, on était debout pour aller faire du foot. <rire> je peux te dire qu'on était éclaté. Mais euh, ah bah oui non mais c'était c'était une époque. Cardio était particulier. <rire> ouais plutôt absent surtout à la mi-temps quand tu tapes la ta club tu caches tout. <rire> ah mais c'était une époque tu vois c'est révolu mais euh, c'était une époque et, euh, et je regardais très bons souvenirs. Très bien, c'est lourd. Et comment est-ce que tu es arrivé, toi, à. Parce que c'est quand même quelque chose qui, qui te caractérise fort, mais à, à t'installer au Mexique Parce que, entre, par exemple, parce que regarde, moi j'ai fait mes travaux, 17 juillet 2011, c'est la première vidéo que tu as postée sur ta chaîne YouTube. Il y en a peut-être d'avant que tu as supprimé, mais moi c'est la date que j'ai trouvée, c'est peut-être ta première vidéo. Euh, bah, j'ai le... d'autres chaînes, du coup. Celle du bon travail donc, tu vois, je me disais que, ouais, en soi, celle du travail où il y avait des grosses machines qui envoyaient du sol dans la forêt. Et surtout qu'avant, c'était Dailymotion. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. 2007, euh, etc. Moi, je me rappelle, j'ai un clip de Soprano que j'ai regardé quand j'étais gamin sur, sur Dailymotion, ça avait marqué. Mais donc, du coup, c'est ça que je me disais entre, par exemple, la fin de tes études, qui était peut-être en 2005, et tes premières vidéos en 2011. Il y a eu quand même quelques années, des années où notamment, je suis installé au Mexique. Comment c'était Qu'est-ce qui s'est qu passé un peu J'essaie de me souvenir, ça fait un petit moment. Ouais, prends ton temps, tranquille, on est à la cool, regarde, zéro stress. Je suis parti au Mexique. En 2000, fin 2009, ok, en octobre 2009, je sais plus exactement quel jour, le 9 octobre 2009, un truc comme ça. Et en fait, parce que j'ai rencontré ma femme, enfin qui est aujourd'hui ma femme, mais à l'époque, bien évidemment, non, qui est mexicaine. Et je l'ai rencontré euh, fin 2008, et euh, bon, on discutait un petit peu, on se voyait, etc. Et puis, un, puis un jour, euh, il y a eu ce petit truc, et puis on a, depuis, on a passé euh, bah, tous nos jours ensemble. Voilà, donc euh, je l'ai rencontrée, elle, elle vivait sur Paris. Elle était, là, elle était venue en France pour apprendre le français. D'accord. Et, euh, et puis à un moment, elle me dit, euh, bon, bah, je retourne au Mexique. Et donc en gros, c'était, euh, bah, je retourne au Mexique, ouais c'est fini, salut, ciao. C'était sympa. Ouais, ouais, ouais, euh. ouais, mais merci pour l'aventure, à bientôt. Et moi, euh, bah, dit ah, bah je vais avec toi. Bah, et à l'époque, j'étais au chômage. En fait, euh, bah, j'étais bossé pour une entreprise, mais qui malheureusement a fermé, parce qu'on connaît les situations d'entreprise, c'est pas toujours évident. Surtout en 2008, toi. Ouais et, euh, et bah surtout qu'on était nous une entreprise qui on dépendait énormément du dollar, il y a eu des, beaucoup de variations du dollar donc etc enfin bref toute une histoire. J'ai perdu mon euh, travail mais je continuais à travailler dans, dans l'entreprise. ouais bah, On avait euh, une entreprise qu'on avait recréé enfin bon tout un micmac. Euh, mais bon du coup j'étais au chômage. Bah personnellement j'avais rien à perdre quoi. Mais je commençais déjà à faire des vidéos. ouais Et elle elle faisait des vidéos sur YouTube aussi. Oh je savais pas ça. Elle faisait des vidéos sur YouTube et c'est elle qui m'a dit, et moi j'étais sur Daily Dailymotion celle qui m'a dit ah mais non mais YouTube c'est mieux etc mais c'était à l'époque à l'époque le tout début de YouTube tu sais euh, vraiment l'époque il y avait moi je des smosh etc euh, c'était euh... bah c'est le souvenir que j'ai de YouTube à l'époque c'était smosh voilà. je sais pas si tu connais de noms comme ça je connais mais je sais plus du tout ce que ça faisait c'est euh, bah, c'était c'est des vidéos euh, des histoires des choses comme ça comme des, des mini films tu vois ouais. pour imager euh, très brièvement des sketchs et machin, mais, euh, mais c'était vraiment le, le truc le plus populaire aux States à l'époque. tu vois Il y avait Fred euh, qui avait une voix super aiguë, après je crois qu'il s'est mis à travailler pour Disney, etc. Après enfin, tout un Le, me, comme le mec a percé quoi. Ouais, le mec a percé, mais à l'époque, moi bon, c'est franchement, tous les gens qui ont commencé à faire du, du YouTube, etc., c'est des précurseurs parce que c'est quelque chose qui, bah, c'était nouveau, personne ne savait où est-ce que ça allait aboutir. À l'époque même, on ne parlait même pas de gagner d'argent sur YouTube. Aujourd'hui les gens disent ouais je vais me lancer sur YouTube, je vais me lancer sur Twitch, je vais faire des sous etc. À l'époque ça n'existait pas. La notion même de gagner de l'argent avec ça, c'était perdre de l'argent en fait faire ça. Il y avait un petit tabou même. Ouais, oui, oui. On, on en parle, on peut en parler plus tard. On va en parler, y a pas de souci. Mais euh, effectivement, euh, bah, tu étais, ouais. Et, euh, et, euh, et du coup, euh, je sais plus où j'en étais, mais... Euh, on en était de installer au Mexique, t'as pas voilà, dit YouTube, c'est Et voilà donc du coup, euh, bah, on, après bah, j'ai dit bah je viens. Et puis, elle, elle croyait pas que j'allais venir et puis je suis venu, voilà. J'avais mon chien avec moi et je suis venu avec mon chien. Ça fait 11 heures d'avion avec le lianche Bah euh, du coup les deux parce qu'elle était avec son chien aussi. Ah <rire> Elle avait un chihuahua et j'avais un bosseron. Et, euh... Mais c'était mon chien, c'était mon compagnon. As, il était littéralement tout le temps avec moi. Partout où j'allais, il était avec moi. Il était dans ma voiture. Partout où j'allais, il était avec moi. Et donc du coup, pour moi, c'était hors de question de le laisser, quoi. Ah bien sûr, logique. C'était mon chien, quoi. Et donc du coup, bah, je dit je le prends avec moi et donc on est parti euh, tous les deux, avec les deux chiens, deux valises chacun, direction à Mexique. Et on est arrivé chez sa tante, parce qu'elle elle vivait pas au Mexique, elle, elle vivait au Kentucky. D'accord. Donc elle, elle, elle, elle est née au Mexique, elle a passé une dizaine d'années au Mexique. Après, elle est partie vivre au Kentucky, elle a passé une dizaine d'années au, au Kentucky. C'est là où elle a fait ses études, etc. Puis après, elle a dit, ah, je vais apprendre le français, elle est partie en France, etc. Et du coup, on est parti au Mexique, mais on connaissait absolument rien. Donc on est parti chez sa tante, on a trouvé un appart. Euh, et euh, bah, à cette époque-là, je jouais un peu à... C'était euh, MW2 qui venait de sortir. Quelle époque Déjà sur les serveurs américains. MW2 <rire> <rire> sur serveur américain mon pote. Ça, c'était une époque, ça. Oh, aïe, yeah, aïe, yeah. C'était toute une époque, ouais. Et à l'époque, bah, c'était l'époque d'Azle. Exactement. Avec les bandes noires et tout. Et après, quand je suis pas... Et c'est elle qui m'a acheté le HDPVR. Oh, ça, c'était de l'investissement. Ça coûtait 200 balles à l'époque. Hein. Ah et Puis je peux te dire qu'on n'avait pas un rond. Hein. Donc euh, à l'époque, on arrivait, c'était très précaire. On n'avait que dalle, je veux dire, euh, on n'avait pas une thune, notre frigo c'était une glacière. Tous les trois jours, il allait acheter des glaçons pour, euh, pour le frigo. <rire> euh, notre canapé, c'était... Il euh, n'y ben, a pas de canapé d'ailleurs. Non, c'était il si, y avait une espèce de matelas gonflable. Ouais, euh, j'allais qui... peut-être dire canapé-lit. Euh... Ouais, c'était un matelas gonflable okay. qui faisait canapé, qui faisait lit, qui faisait euh, à peu près tout. Puis il y, y a sa famille qui se sont aidés, qui sont venus, à un moment ils ont Ils se sont une, un petit meuble, un, un petit pouf, euh, des petits trucs d'occasion euh, qu'ils avaient chez eux qui ne servaient plus. Puis Progressivement, on a fait un peu le, la, la tambouille, quoi. Non, mais c'est bien. Vous avez vécu du coup plein de moments, en fait. Genre ça, c'est ce genre de trucs qui, est, qui rapproche aussi, en quelque sorte. Ah, on a on a vécu des pas mal de galères, ouais. Ouais, ouais. On a vécu pas mal de galères. Et donc du coup, tu arrives comme ça là-bas. Euh, tu faisais déjà des petites vidéos, comme tu nous as dit, et tout. Là, Dazel, HDPVR, ta passion pour Call of Duty. Je vois tes premières vidéos Black Ops 1 déjà à l'époque, mais tu en faisais déjà avant. Tu t'en rappelles un petit peu cette époque Les Level 12, les Diablo X9, ils s'étaient déjà implantés. Machinima, euh, Hazard Cinéma, les montages, les Phase et tout. Ah, je me souviens de tout ça. Qu en... Quels sont tes souvenirs dix ans après, avant qu'on parle toi du début de ce que tu as commencé à faire euh... C'était le début où les choses commençaient à se construire. Il n'y avait rien. Et donc, il y avait tout à faire. Aujourd'hui, les gens arrivent sur des bases que les gens ont passé des années à construire. Mais à l'époque, il n'y avait rien du tout. Genre, tout ce qu'il y a aujourd'hui et tous les trucs, c'est des choses qui ont déjà été faites et qui ont été construites avant. Et, euh, et donc du coup, euh, pff, ah, tu, tu, tu voyais des, des idées émerger, tu voyais des choses arriver, des gens qui sortaient de nulle part arriver en disant « tiens, il y a lui », etc. Et j'ai beaucoup de souvenirs de ça. Euh, je me souviens, euh, bah, je jouais bah, déjà avec Saxi à l'époque, hein. c'est pour te dire que ça date. Et, euh, et euh, je me souviens la première fois que j'ai entendu, par exemple, la, la, la, la voix de Diabolix 9. Tu vois, on était là, sur, en train de jouer sur Favela. C'est marrant parce que je, je raconte ça, mais j'ai eu ce souvenir qui est arrivé l'autre fois, qu'on en discutait, je ne sais plus avec qui. Et euh, c'est surprenant à quel point tu dis comment je me souviens de ça, quoi. Genre, on s'en fout. Quels sont les marqueurs un peu les, <rire> Le truc qui, temporellement, te dit ça, c'était cette époque. Mais ouais, mais non. Et puis, euh, et puis on l'entendait commenter ses, ses clips et tout. Et... Et euh, bah honnêtement, on se fout un peu de sa gueule, mais <rire> ah ouais, vous aimiez pas trop à l'époque. Non, mais en fait, on, je pense qu'on co comprenait pas le délire. Tu vois, Diabolix 9, que tu aimes ou que tu aimes pas, c'est un précurseur. Bah oui, il a, il, a, il a créé quelque chose, tu vois. Et, euh, et on, on l'a suivi, on l'a suivi, tu vois. Donc, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qu qui sont nouveaux qu'on comprend pas. Euh, des fois, les réactions naturelles et stupides, mais on rigole, tu vois. Et euh, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Tu vois, mais qu'est-ce qu'il fait ce bouffon et tout et finalement, quand tu réfléchis, tu fais... Putain, mais il est malin, en fait. <rire> il a compris avant nous. <rire> il est pas con, le type. Hein <rire> et, et, et, et, et, mais, mais lui, lui c'est... Euh, The Bricks 9, il, est, il était, entre guillemets, en avance sur son temps. Et, euh, et malheureusement, bah, c'était un moment où... Peut-être trop en avance Ouais. C'est toute une question de timing dans la vie. Ouais, je suis d'accord. Pas une question de bonne idée ou quoi, c'est qu'il faut avoir la bonne idée au bon moment. Si tu l'as avant, c'est mort. C'est vrai que quand tu arrives trop tôt... C'est pas bon parce que tu... Enfin, en gros, tu vas faire les travaux pour les autres, mais tu vas peut-être pas récolter les fruits du fait que tu sois arrivé trop tôt. Moi, je pense, ne serait qu'un exemple bête, les joueurs pro e-sport en 2010. Bon, bah, vous étiez trop fort, hein. Vous faisiez des tournois et tout. Mais vous êtes arrivé... Enfin, vous, êtes, vous étiez fort avant que ça commence à rapporter vraiment de la thune, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, et bah, pour lui, je me souviens, il se faisait euh, critiquer pour des choses qui, aujourd'hui, sont complètement banales. Bah oui, bah oui. Psst. Une vidéo sponsor à l'époque, c'était tellement mal vu. Oh le, oh, le vendu, machin, Mais on parle même pas de ça. Il y a un moment, le mec, je me souviens, euh, il, a, il a montré une photo de sa voiture qu'il avait achetée. C'était même pas genre une voiture de ouf, tu vois. On parle pas. C'était genre une, une, une, une voiture jolie, mais sans non plus, genre bling bling, je me l'appelle. Pas de... pas de clinquant. Il s'était fait lyncher. Oh la vache. Non, non, c'était. C'était spécial. Ouais, c'était horrible. Je l'entends. Je peux imaginer après, la, psychologiquement ça va être dur quoi. Et donc du coup à cette époque tu voyais Diablo X9 faire, peut-être euh, Karim aussi qui commençait à faire des vidéos euh, petit à petit je crois sur Black Ops 1, lui, c'était... Toi derrière t'as commencé aussi à te mettre un petit peu sur Black Ops 1. D'ailleurs, c'est ce que j'avais noté, déjà un gros volume de vidéos, genre à partir du moment où t'avais posté une de tes premières là comme ça sur Black Ops 1, euh, t'as mis à peine 6 mois pour t'en envoyer 50 quoi. <rire> Je ne savais pas. Je l'ai vu. Hein. Me... C'est-à-dire que moi, Sky, je te connais depuis des années. Toi, je sais que tu as un gros volume de vidéos, tu envoies beaucoup de contenu. Et Je me suis dit, est-ce que c'était ça depuis le début Le mec, c'est si, le premier mois il envoie 50 vidéos, ça fait une moyenne de je sais pas, 7 ou 8 par mois, tu es là, bon Pas mal, quand même, respectable. Ouais. ouais non, mais euh, je n'avais aucun souvenir de ça. Ah, c'est commencé crescendo. Hein. Je veux dire, les premières, premières vidéos que j'ai faites, c'était sur Call of Duty 4. C'est ouais. le premier Call of Duty ouais. sur lequel j'ai fait des vidéos. Et à l'époque, j'ai dû en avoir 3 dans l'année, tu vois, c'est pour te dire. Puis euh, et puis, à l'époque, il n'y avait même pas de dazzle, hein Non. J'avais ma caméra qui était posée sur des livres qui étaient devant ma télé. C'est un niveau de S très, très élevé. <rire> oui, mais je veux dire, bon, aujourd'hui, tu ne peux plus vraiment faire ça, bien évidemment. Mais c'était de se dire que ce n'est pas parce que je n'ai pas le matériel qu'il faut ou qu'il n'existe pas que je me suis limité. vois que tu tentes. Je me suis, limité, ah, que je me suis dit, j'ai envie de le faire, je me démerde. Après, c'était de la merde. Mais je l'ai fait. Et ça m'a permis, finalement, de progresser. Tu vois, il faut, faut bien commencer par un point zéro, tout ce que tu fais. Il ne faut pas dire, ah ouais, mais si j'avais la caméra euh, 18K, machin, avec euh, trépied à mobile. Tu commences par un point 1, et puis après, tu, tu vois, Je suis d'accord ça marche. Quoi. Je d'accord. Il faut, faut faire, au lieu de se restreindre pour des prérogatives de caméra, tout ça, machin. Et puis, après à l'arrière, il vaut mieux faire et améliorer que de ne pas faire du tout, parce que tu crois que ce n'est pas suffisamment haut. ouais, ouais c'est ça. mais bah, Après, au début, c'était vraiment, tu le faisais pour toi. Quoi. Vraiment, tu le faisais pour toi. Donc Code 4, tes premières euh, vidéos comme ça, MW2, ensuite BO1 Bah tous, en fait tous, euh, BO1, euh, je serais pu dire, je crois que c'est MW2 où j'ai commencé euh, les commentaires Ouais. Et, euh, et à l'époque c'était juste la voix, tu vois. Et puis euh, honnêtement, euh, je pense que si t'écoutes les commentaires que je faisais à l'époque, euh, j... on aurait pu croire que j'étais au bord du suicide. C'était sur quelle chaîne ah bah euh, la mienne je crois la tienne le plus vieux que j'ai remonté c'était BO1 Ah bah oui oui BO1 ouais, ouais, ouais, ouais effectivement non, bien, bien, bien, ouais ouais pff, ouais bah pareil de toute façon c'était pour rien <rire> avec un entrain euh, avec euh, je pourrais même pas le faire mais euh, ouais c'était ça je, je, bon c'est un peu flou forcément parce que ça t'a un petit peu sur il y a eu un changement je veux dire au début je m'appelais Pascal Rose, tu vois au début je m'appelais McLean et après euh, j'ai voulu changer de nom je me suis cherché un peu identité je crois qu'à un moment donné sur les passes de trois mois j'ai dû changer cinq fois de nom euh, parce que je me cherchais un peu tu vois parce que McLean bah au début je vas-y je prends McLean j'aimais bien derrière j'ai plus je prends McLean et puis après je dis pff, ouais ce serait bien de trouver un blaze à moi quoi tu vois donc euh, toute la journée j'étais là j'écrivais des trucs regardais sur internet ça existait pas et tout et, euh, et voilà et donc, euh, à cette époque-là, quand toi, voilà, tu étais déjà installé, euh, tout ce qui était euh, Mexique, Kentucky, tout ça, tu faisais tes petites vidéos, tu jouais déjà avec Saxy et tout. Tu as vraiment pris goût rapidement pour envoyer autant de vidéos aussi vite Genre, comme je t'ai dit, à partir de Black Ops 5, où tu as vraiment commencé à envoyer vraiment beaucoup, avec des commentaires irréguliers, plein de trucs. Je vais me retrouver un de tes premiers vlogs avec ta femme, à Puerto Vallarta, j'ai Ah, oh, putain <rire> Celui-là, mais mec, tu sais pas, il était... Euh... Il est retombé dans les recommandations pour une raison, mais inconnue, il y a quelques mois. Je l'ai vu. Et une autre de tes vidéos aussi gaming, <coughs> euh, je ne sais plus laquelle, mais une autre vidéo gaming de toi était retombée dans les recommandations, je l'avais eue et je me ah, mais qu'est-ce qui. Genre un truc d'il y a six ans, un truc comme ça. Va comprendre un petit peu l'algorithme de YouTube, tu vois. Incompréhensible. Genre, ah euh, oh, ma vidéo elle a bidé. Attends 8 ans, ça va peut-être venir. <rire> sans prévenir, sans <rire> crier gars. C'est vrai, ce vlog là, il a 250 000 vues, un truc comme <rire> ça. Hey, hey, la régie, vous allez sur sa chaîne YouTube, date les plus anciennes, genre c'est au bout de 20-30 vidéos, vous allez la voir. Euh, elle a démarché, hein. Mais tu dis, mais, mais, mais non, mais mec, c est, c est, ça, ça fait aucun sens, tu vois. Ça fait aucun sens, tu vois. Il y avait Exactement. une vidéo à un moment, je crois que c'était un commentaire sur Code 4, 4 où je disais pourquoi je vais au Mexique. Et c'est pareil, c'est une vidéo qu'à un moment, je vois un commentaire de ce dessus. Là. Et je dis. Bon, il bon, y a peut-être un mec qui s'amuse à aller voir les vieux trucs, tu vois. Puis ah là, sais waouh Et puis là, il était en recommandation. Tu dis, mais... Lunaire. Ça, il ne faut pas abandonner YouTube. Lunaire. Même 8 ans plus tard, les vidéos peuvent commencer à fonctionner. <rire> Lunaire. Ça me fume. Donc, du coup, euh, au niveau de ce volume où tu commences à vraiment l'envoyer, tu vois. Genre, quand, si, si tu te rappelles un peu tes débuts, ops ça et tout. Dans quelles conditions tu t'es dit, tiens, là, je prends vraiment du plaisir à faire ce que je fais. Les live commentaires, ça me plaît. Après, à l'époque, tu faisais déjà du sniper. Tu faisais déjà un peu, des fois, des tops, des trucs à quel moment je suis dit, tiens, ça, c'est mon truc, ça mmh. tiens, regarde, je me permets avant. Mmh. Ça a l'air sympa, hein mmh. <rire> Je me permets, t'as mmh. peu changé mmh. physiquement, quand même. Ça, c'était il y a 10 ans, ça. Ça, ça, ça a 10 ans. C'est une excellente fête. C'est Noël. Je devais avoir euh, 24-25 euh, ans, là. Avec le petit t-shirt freestyle replay et tout Bah ouais, parce que c'était là, il y avait la freestyle replay, hein, ça c'était... Euh, parce qu'à l'époque, Skyros, c'était... Euh, c'était très, <rire> très peu quoi, tu vois. Euh, je, faisais mes, je faisais mes trucs, mais c'était plus la freestyle replay. Bah, en fait, il y avait tout un délire à l'époque. Euh, déjà, il y avait les commentaires. C'était plus les Américains en fait. C'est les Américains qui faisaient les commentaires. Techniquement, en, en même en règle générale, et même encore aujourd'hui. Tous les concepts que tu vois sur les chaînes françaises, tu l'as vu il y a six mois chez les années américaines. Ok, oui. C'est comme ça. Tu peux dire, ah oh ouais, super son idée. C'est pas son idée. Mais à personne, tu vois, tu peux blâmer personne. De toute façon, c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui ont été créées que tu fais juste que réinventer. Tu... Mais. Et du coup, c'était les Américains vraiment qui faisaient les commentaires. Bah, Machinima, t'en as parlé, justement. Et, euh, et les Français, donc, du coup, s'y sont mis un petit peu, mais c'était un peu différent. Et mais à l'époque, c'était les clips, c'était les montages, c'était ça qui était la, les teams, tu vois. Aujourd'hui, les teams, c'est dead, tu vois. Si t'as la phase, à la limite, la optique, etc., mais tout le monde s'en tamponne, les teams. C'est comme ça. Et même les montages, tu vois. Un montage, aujourd'hui, c'est comme... Ouais, bon. C'est vrai que musique et enchaînement de clips, maintenant, ça fait plus trop bandé. Ouais, euh... j'en fais encore euh, de temps en temps parce que j'aime ça, euh, mais, euh, mais on va dire l'investissement de temps pour un montage et d'énergie par rapport à ce que ça peut te rapporter en termes de feedback, c'est ridicule. À part euh, si tu arrives à la claquer un, un perfectionniste de pas par SLP, où là, tu dis bon, là, on est dans les classiques, donc euh, forcément, mais... Non. Et euh, donc, il y avait ça à l'époque, tu vois, se faisait des clips, etc. Et, et euh, y il avait, y, avait y avait quand même une petite... Il y avait une compétition à l'époque. Il y avait une compétition. Entre les créateurs Ouais, c'était... Déjà, il y avait une première mission. C'était à qui obtiendrait les 10 000 abonnés Parce que jusqu'à là maintenant, il n'y avait personne dans le gaming en France qui avait plus de 10 000 abonnés. Donc, l'objectif entre les gens, c'était qui allait atteindre les, premiers, les 10 000 abonnés. C'est vrai que si on enlevait des X9 et tout, qui lui les avait déjà... Euh... Non de X9 en 2011, il l'avait. Oui, mais c'était... Mais non, attends. Le truc, c'était qui allait avoir la première fois les 10 000 abonnés D'accord. C'était avant Diablo X9. D'accord. Et moi, je me souviens que j'étais euh, en compétition avec un mec qui s'appelait Carnage, un truc comme ça. Mm -hmm. et, euh, et on était genre coup à coup, tu vois. Et, euh, et moi, j'étais... Euh, et donc, du coup, je crois que j'avais été uploadé par euh, une chaîne communautaire américaine ou un truc du genre. Et euh, j'avais fait genre trois clips en l'espace de quelques semaines. Et euh, il m'avait uploadé euh, bah, les trois clips et à la fin, il et, et, m'a maman sur un des clips, il avait fait une notification spéciale. « Ah oh, spécial, shout out to Skyros, uh, Star Wars Clip uh, » un truc comme ça et c'était monté. Et du coup, j'étais le premier à avoir les 10 000 abonnés avant Diablo X9. – énervé ça. – Après, Diablo X9, il nous a mis une piquette. Hein. – Oui, bien euh, ouais, sûr. – hop là ». <rire> et, euh, mais c'était avant et c'était donc le premier. Et euh, bah c'était à l'époque la petite compétition, tu vois, donc on était un peu c'est ça. Après, on va dire que le, le, je, je me souviens plus vraiment comment c'était les vidéos ou quoi, mais bon, c'était un peu différent. Je veux dire, les exigences personnelles que tu aurais pu avoir étaient, étaient différentes aussi. Parce que là, j'ai vu derrière, tu as enchaîné rapidement et tu es devenu un peu un des youtubeurs références niveau code, Warfare 3, Black Ops 2, Ghost, Advanced Warfare... Ta croissance elle pète, tu faisais même un peu du BF, du GTA à des moments, j'ai même vu. Et au fur et à mesure des vidéos, on comprend surtout un point qui est encore présent à l'heure actuelle. Si tu veux suivre Call of Duty, c'est chez Skyros que tu le feras. Toutes les news, les DLC, les nouvelles maps, les nouvelles armes, les <coughs> ruées vers l'or, les montages, les clips et tout. Tout était chez toi. Ouais, j'étais assez actif là-dessus. Ouais. T'es le fan de code quoi. Ouais, c'est étonnant. Hein. Euh... En fait, c'était, je m'étais mis dans un rôle de, bah, je vais pas dire de journaliste, mais euh, de, de, de, de, de diffuser l'information. Je trouvais que c'était intéressant et important de dire tiens, euh, parce que, et c'est encore un problème aujourd'hui, bon moins, non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme on a aujourd'hui. Non, c'était différent. Tu vois, aujourd'hui, tu veux savoir une news, tu allumes Twitter, tu allumes Insta, machin, bon, t'as as tout qui arrive comme ça, t'as as aucun travail à faire, quoi. Mais à l'époque, non. À l'époque, y avait, y avait, y avait, en fait, il y avait besoin d'aller vraiment aller chercher l'information des nouveautés à droite, à gauche. Et mon but, et en plus, à l'époque, tout était en anglais. Je veux dire, les communications de Call of Duty en français, euh, ça n'existait hein. pas. Bonne chance. Ça n'existait pas, tu vois. Et donc, du coup, moi, mon travail, c'était aller chercher les informations en anglais et les transcrire en français quoi, et faire une vidéo. Donc à l'époque il y avait le journal de Call of Duty, il euh, y a que vraiment les plus anciens qui souviennent le journal de code où euh, j'arrivais, bah, je crois que c'était chaque semaine. Ah donc les nouveautés de la semaine ça va être ci, ça va être ça, etc, blablabla. Bla, bla, bla, et, et du coup ça a vraiment, là où j'ai commencé vraiment à m'investir dans les vidéos et, et dans une régularité c'était MW3. MW3 où mon objectif euh, c'était de monter toutes les armes en or ouais. et de faire un gameplay avec toutes ces armes là en or. Et t'envoyais en plus même des miniards et tout déjà à l'époque ça commençait à être un peu un peu travaillé ta chaîne. <rire> ouais ouais ouais et mais mais, euh, mais bon à cette époque-là je travaillais aussi à plein temps bien sûr tu vois, je, parce qu'à l'époque gagner de l'argent ça n'existait pas tu vois donc euh, euh, et après il y a eu Black Ops 2 Black Ops 2 je pense que ça a été vraiment le l'étincelle qui a fait exploser la, le truc tu vois c'était euh, Black Ops 2 bah, même encore aujourd'hui je veux dire Black Ops 2 c'est Black Ops 2 quoi. la folie c'est le saint graal quoi ah là là si t'as connu l'époque de Black Ops 2 de Call of Duty tu as connu l'apogée je veux dire quelque chose il y avait il y avait une magie il y avait une magie à l'époque tu vois c'était c'était incroyable cette magie là n'existe plus non non c'est fini, Non, dire, on, on, on a du kiff sur Call of, on peut s'amuser sur Call of, on, on rage souvent plus qu'autre chose, mais la, la, la magie de Call of Duty elle est morte. Elle est morte, que ce soit au niveau des jeux, mais même au niveau de nous, genre c'est les deux. Oui, oui, non, mais après, c'est parce que ça fait tellement longtemps qu'on le fait. Ah, oui. On a du mal aussi à s'émerveiller de choses qui sont redondantes. bon, il bon, y, y a eu Warzone qui a apporté quand même un, un, un renouveau, enfin, vraiment un renouveau, parce que bon, tu peux dire, ouais, j'ai mis des jetpacks, j'ai si ça, c'est la, la forme qui change, mais le fond reste exactement le même. Mais avec Warzone, ils ont quand même créé quelque chose de tellement différent, et, et le succès de Warzone bah, tient à ça, justement, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à redonner un petit peu de magie malheureusement on va dire que l'avidité d'Activision a, a ruiné le reste quoi. Donc, on le voit aujourd'hui que c'est devenu un petit peu tout et n'importe quoi, un mélange de ci un mélange de ça, euh, tiens bon on va t'adapter le truc mais là va comme je te pousse je veux dire l'adaptation de Cold War sur Warzone était désastreuse, C'était fait euh, purement dans le but de faire de l'argent et aucunement de dire tiens on va essayer de faire les choses bien euh, et, euh, et Vanguard euh, va pas mieux ça suit, ça suit ce chemin. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. Mais bon, après, de toute façon, on le sait. On va pas non plus faire « Ah oh, ouais, ouais, ouais. Non. Oh oh bon. <rire> on le sait, c'est comme ça, mais... Euh, mais oui, je suis content d'avoir connu les, les périodes d'avant, quoi. Mais vraiment, moi, moi c'est ça que je me disais avec toi, c'était vraiment genre... Le fan, le passionné quoi, genre vraiment ça c'était impressionnant en ayant préparé cette émission directement parce que ça je le savais déjà tu le faisais, genre à l'époque comme moi je faisais vraiment beaucoup de Call of Duty aussi, C'est tu sais, pas sur Black Ops 3, tu te rappelles c'était un grand kiff, on envoyait vraiment beaucoup de choses, tous les nouveaux DLC, les nouvelles maps, tu vois les Skyjack, les DLC Awakening et tout machin, franchement je trouve que BO3, mais on va en reparler un peu après, c'était vraiment le, le dernier code que j'ai trouvé <rire> en classé qui était comme ça, tu vois, d'accord. Vraiment ouais. BO3 moi perso ça a été un kiff absolument énorme, en plus pour moi ça a été ma première grosse année sur YouTube tu vois. Et donc du coup vraiment déjà à cette époque tu faisais ça et en remontant je me suis dit mais merde en fait c'est pas ça que c'est sur Black ça. ça j'ai déjà 6 ans que le poteau il envoyait tous les nouveaux DLC, <rire> les nouvelles maps, les nouveaux bails, tu mettais déjà tout en avant Il est roné le gars. Bah oui <rire> à, à ce titre du coup, bon je pense que je nous l'as peut-être un petit peu dit, mais c est, c est... quel est ton code un peu préféré et pourquoi du coup bah, pff, du coup, c'est évident, c'est Black Ops 2. Quoi. Black Ops 2. Ouais, ouais. Parce que moi, on te voit assez rapidement derrière faire un peu de l'ancien code et notamment du BO2 à nouveau, mais dès 2015. Et ça plaisait déjà beaucoup. Mais le, le, alors, bon, il y a toujours le côté de nostalgie, tu vois. Euh, sur Call of Duty, j'imagine sur d'autres jeux, mais moi, je suis plus la scène code. Mais c'est toujours euh, la hype de ce qui pourrait venir et la nostalgie de ce qu'on avait. Et de ce que ça on, a été. l'impression qu'on a du mal à profiter du présent. C'est juste ça, quoi. c'est comme, ah ouais, le prochain call-off, ah ouais, mais avant c'était mieux. Et le présent, on a du mal à le profiter. Euh, je pense que comme tout le monde, bah, j'en fais partie aussi, mais le, je ne saurais pas dire pourquoi. Je ne saurais pas dire pourquoi. Peut-être parce que on, finalement, on vit juste dans, dans, dans l'ombre d'un souvenir du jeu, de, des plaisirs qu'on aurait pu passer, et on essaye de reproduire. On est à la recherche un petit peu de ces émotions-là qui, malheureusement, n'arrivent pas. Donc, du coup, on est à la constante recherche de ça, mais après, je ne sais pas. À ce titre, il y a The, the, great, uh, the great Review. C'est un journaliste qui travaille ici. Il fait des vidéos sur MGG. Peut-être tu as déjà entendu parler, mais en tout cas, c'est genre du storytelling et tout. C'est très sympa. Et en parlant de ce sujet, de la nostalgie et des anciens jeux, il ne parlait même pas sur Call of Duty, il parlait sur une autre, un autre truc un remaster d'un autre jeu, il disait de temps, enfin souvent les joueurs, on est peut-être un petit peu plus nostalgique de l'époque à laquelle on jouait à ce jeu que du jeu en lui-même. Ouais ouais c'est vrai. Et c'est peut-être plus l'époque et tout ce qu'il y avait autour, plus bien évidemment le jeu, que le fait de retrouver ce jeu qui va nous procurer, tu vois, ces mêmes sensations. C'était une réflexion, j'avais trop intéressante dans ce sens, tu vois. Ouais ouais non mais c'est vrai c'est vrai c'est euh... C'est les souvenirs qui nous font plaisir, donc on, on, on, on se rattache à ça, on essaye de, de, de retrouver ces émotions-là, mais il faut le savoir, on pourra jamais. Je veux dire le, le, le kiff qu'on a eu à l'époque, c'est un kiff qui a été, mais qui ne sera plus. Tu vois, tu peux relancer Black Ops 2, tu peux faire tout ce que tu veux, tu vois. À part avoir une machine à remonter dans le temps, ouais, c'est mort. D'accord. Du coup, arrive doucement, bah voilà, MW3, BO2, t'envoie, Ghost, t'envoie quand même. Arrive Advent soir faire, premier code en l'air. Avec du recul, c'était comment un peu Comment est-ce que tu as vécu maintenant avec tes souvenirs Advanced Warfare, si horrible que ça oh, Ça allait Ou... Alors, on a tendance un petit peu à, à estomper les, les mauvais souvenirs et garder les bons. Donc, du coup, c'est quand même compliqué de parler d'un jeu. parce que Et c'est ça le, le, le, le fondamental. C'est-à-dire que souvent, on dit « Ah ouais, finalement, c'était pas si mal. Hein, » Tu vois, c'est comme Allez, tu repenses à un jeu, tu dis « Ah bah finalement, c'était pas si mal. » C'est vrai que c'était pas si mal. Mais quand tu y repenses, en fait, c'est... Il y, a, il y a une faute aux développeurs, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans un jeu qui vont te faire trigger, tu le sais. Et donc du coup, si les développeurs ne font rien pour faire en sorte que ces choses-là, euh, il, il en faut pour tout le monde, tu vois. Mais que ces choses-là ne soient pas suffisamment fortes, ça te fait trigger. Et tu sais qu'il y a quelque chose qui est fort dans un jeu, tout le monde va l'utiliser. Donc quand tu retournes aujourd'hui sur le jeu, il n'y a plus les gens qui vont abuser de ces choses-là. Donc tu dis, oh en fait, c'était cool bah parce que, en fait, c'est le seul moment où c'est cool, tu vois. Quand il n'y a pas tous les gens qui tryhardent à fond le jeu et ci et ça. Aujourd'hui, tu vas sur Vanguard, tu te tires une balle dans la tête. Imp... Enfin, moi, je ne peux pas tenir plus de 15 minutes sur ce jeu-là, c'est horrible. Mais je suis sûr que Vanguard, tu le prends en 3 ans, tu dis « Oh, en fait, c'était cool !» bah non, c'est parce que c'est les gens qui te font chier qui sont partis. Euh, mais... C'est... Euh, je, je sais plus... Te... Advance Warfare et puis Oui, Advance Warfare, ouais. De... Bah, en fait, <coughs> Advance Warfare, c'est pareil encore une fois, comme on disait tout à l'heure. C'était un peu un précurseur sur certaines choses. Ils ont voulu tenter des nouveautés parce les, que... Les, les loots, les armes modifiées, toutes les Exactement. variantes. Et les variantes. Alors les variantes, il y avait du pay to win. Donc là, on peut comprendre que hein, ça ne plaît pas forcément. Mais néanmoins, il y a eu quand même, euh, tant que c'était pas dans l'abus, Black Ops 4, c'était vraiment horrible. C'était l'abus de l'abus des, des, des pay-to-win, parce qu'ils ont bien compris le filon, ils ont voulu tirer à fond sur la corde, et puis après, tu vois, ils ont arrêté, parce que je crois qu'ils ont tellement tiré que ça a pété. Hein. Ils ont dit, bon, bon finalement, je pense qu'on a peut-être un petit peu aller trop loin. Mais, mais si t'as connu l'ouverture des packs sur Black Ops 3, tu savais que tu te faisais pigeonner. Bah oui. Tu savais, là, étais, bah oui. étais avec tous les autres, là, en train de recouler, Moi, mais... une vieille batte de baseball. <rire> Mais putain, c'était quand même kiffant quand t'arrives à avoir larme, mec. Ah Et tu vois, s'ils avaient pas tiré trop la corde, on aurait pu toujours avoir cette petite sensation parce que bon, c'est un peu l'effet casino, tu vois, tu tires la machine à sous, puis... mais il faut en donner un peu. Tu vois, c'est pas le, Et le problème d'Activision, c'est qu'ils veulent tout prendre sans donner, tu vois. Euh, bon, j'exagère un peu peut être, tu vois, mais il y, y, y, y a des fois, on peut avoir cette sensation là. Mmh. Et, euh, et l'époque des loot box d'Advance de, Warfare, des, des mouvements avancés, etc., le gameplay en lui était bon. Si t'imagines Advance Warfare sans le, le, le, jet, euh, pas le jetpack, c'était l'exosquelette. Ouais. Si t'imagines Advance Warfare sans exosquelette, tu te dis, le jeu, les gens, ils l'auraient kiffé. Parce que le gameplay était bon, les graphismes étaient bons, euh, les couleurs, etc. Tu avais un mélange d'ambiance qui était vraiment cool. Et au-delà de ça, c'est vrai que euh, si je regarde autant de souvenirs que j'ai, bah, même si j'ai pas été, vraiment, j'ai pas suivi la scène pro ouais. euh, plus que ça, la scène d'Advanced Warfare Pro, elle était magique. Ouais, c'était top. La ligue et tout, la compète, même, euh, je Gfinity, ici. Honnêtement, c'est celle que j'ai préférée. Et tu regardais les, les optiques et tout à l'époque en uplink, et il te faisait rêver. Hein. Ouais, c'était à folie. Il te faisait rêver. Enfin, c'est là où t'as commencé à venir à des OSWCA, à regarder un peu ces... Ouais, non, mais mec, attends, tu voyais les Crimsy X, etc., mais il t'envoyait du rêve, vraiment, il t'envoyait du rêve. Et, et c'était un jeu qui se, qui se portait vraiment pour ça. Parce que quand tu regardais le, le mode uplink qui était pour moi, le, le meilleur mode de jeu, en tout cas en tant que spectateur, à regarder pour la scène pro, ben, pourquoi ils font plus ça Ils l'ont un peu fait sur World War 2 mais, euh, mais pff, seconde guerre mondiale, quoi. Les gars, c'était il y a 100 ans, réveillez-vous, faites autre chose, quoi. Tu vois, c'est... Mais, mais, mais c'était pas si mal c'était pas si bien, mais tu vois, Hitler est sorti aujourd'hui, à la place de Vanguard, par exemple. Peut-être que l'accueil du public aurait été meilleur. J'aime bien que J'aime je... bien écouter ces mots. Là arrive du coup Black Ops 3, et là t'envoies une cadence encore folle, les contenus sont là, le jeu plaît, en plus tu mixes tout ça avec d'autres FPS à l'époque. Je t'ai vu faire un peu de Halo 5, Star Wars, Battlefront, Battlefield 1 et tout également. Peu... Est-ce que c'est le dernier code Black Ops 3 qui t'a vraiment un peu, un peu plus comme ça en classé De, de, de l'expérience que j'en ai, je parle pas que de mon avis, parce ouais, ouais, que forcément je, je, je le vois par rapport au, au, aux chiffres, par rapport aux gens qui jouent, par rapport aux vues sur les vidéos. Black Ops 3 est le dernier Call of Duty qui a fait kiffer les gens. Vraiment. Tu vois, Black Toute of... l'année. Toute l'année. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, un Call of Duty, il sort, ça tient deux mois. Allez, trois mois vraiment avec un petit DLC Nostalgie, comme ils savent le faire Activision et te mettre l'eau à la bouche. OK. Mais euh, passer trois mois, c'est terminé. Mais ça l'était déjà à l'époque. Je veux dire, le, le syndrome qu'on a aujourd'hui, c'est pas que d'aujourd'hui. Je veux dire, si tu te souviens bien, Black Ops 2, il a duré trois ans. Trois ans il y a eu Ghost après. Bon, on a fait du Ghost, mais on est très rapidement retourné ouf. sur Black Ops 2. De ouf. Et après, euh, après Ghost, c'était Dance Surfer. Exact. On a fait de la Dance Surfer. On est très rapidement retourné sur Black Ops 2. Black Ops 2 a duré trois ans, jusqu'à Black Ops 3. Et Black Ops 3, il a duré toute l'année. Et pour qu'un Call of Duty dure toute l'année... En termes d'intérêt, de vue, de chiffres, c'est fort. Imagine, non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et même au-delà, même au-delà. Et, euh, et c'était vraiment le dernier Call of Duty qui a, qui a fait kiffer les gens. Et tu le vois parce que bah les vidéos. Je veux dire, quand il quand y a un jeu que les gens n'intéressent pas, tu fais une vidéo, tu le vois tout de suite. Tu vois tout de suite les gens, ils s'en foutent. Un jeu que les gens ne jouent pas, c'est un jeu que les gens ne regardent pas. Tu vois Donc, tu le vois l'impact. Bah, on l'a vu l'impact l'année d'après sur Infinite Warfare. <rire> c'était une année sombre. <rire> non, mais je veux dire, et après, en tant que créateur de contenu comme, comme moi, comme nous, c'est très compliqué d'arriver à broder du contenu quand les développeurs te donnent quelque chose qui, qui, qui ne plaît pas vraiment. Et, et euh, alors, bon, encore une fois, je parle de Call of parce que c'est ce que je fais, mais c'est vraiment dommage, je trouve, que les développeurs n'écoutent pas plus les gens qui jouent réellement au jeu. Et là, tu le vois aujourd'hui. Les problèmes qu'on a sur le jeu, que ce soit sur Warzone ou sur Vanguard, on ne peut pas me dire le contraire. Les gens ne jouent pas au jeu. Parce qu'il suffit que tu es n'importe quel gars qui joue un minimum au jeu, il se rend compte déjà que quand tu allumes le jeu et qu'il te dit, tiens, la nouvelle map, elle arrive le 2 décembre et qu'on est le 6 décembre, il y a un truc qui va pas. C'est un détail bête, mais c'est un détail qui compte quand même. Hein. <rire> tu dis, il n'y a pas un mec qui dit, bon, il euh, faudra peut-être changer la date sur le jeu, non Mais c'est des petits trucs comme ça, mais il y en a tellement. Et c'est frustrant, tu vois, et tu dis, il n'y a pas un mec qui, qui, qui, qui joue au jeu, qui est là régulièrement, tu vois, genre, ils ont du pognon, tu vois, tu payes juste un mec pour jouer au jeu. Et il et y a le matin, une petite réunion de deux minutes. Il dit Bon, les gars, j'ai vu qu'il y a ça. Tu tiens, Jean-Pierre, tu Enfin, Jean-Pierre, John, et, tu peux me changer ça. Mec, ça prend deux minutes. Et voilà. Mais, mec, en stream, combien de fois les gens Mais Je comprends pas. La map, elle devait pas sortir le 2, elle devait pas sortir le 2. Elle devait pas...". Tu vois, c'est ah, pas pro. Ouais. Mais ça, c'est un, un exemple parmi, parmi tant d'autres, tu vois. Après, je veux pas cracher dans la soupe parce que, parce que, bah, il y a, il y a, il y a, il y a. Il y a toute cette magie derrière aussi, tu vois. Mais en, en tant que fan, je pense qu'on a une plus grande frustration. Je suis d'accord. Moi perso, il y a un truc vis-à-vis euh, -vis de ça. Je suis totalement d'accord que BO3, mais moi en tant que créateur, c'est vraiment le dernier euh, qui a vraiment plu euh, sur la durée, etc. Et en plus, pour moi, ce sera le dernier qui plaira dans la durée. Pourquoi en dehors de Warzone, bien sûr, je parle, je parle pour du DLC, ce sera le dernier qui tiendra une année. Parce qu'en en plus, entre temps, qu'est-ce qui est arrivé depuis 2016 et qu'il n'y avait pas avant Ça a été l'hégémonie des jeux gratuits. Alors, il y avait bien sûr déjà League of Legends qui était gratuit à l'époque, mais depuis, quand on regarde des, des, des jeux qui bon, portent un fort intérêt du public, un jeu à 70 balles sur la durée ne porte <coughs> quasi plus aucun intérêt dans le long terme. Genre, tu prends tous les jeux qui tiennent dans le temps, League of Legends c'est gratuit, Rocket League ça a pété quand c'est passé gratuit, CS c'est passé gratuit, euh, tu sais, je pourrais sortir bah Warzone, Fortnite, etc. Que des jeux qui de base ont leur base gratuite. Alors que maintenant, un jeu à 70 balles, que ce soit code, que ce soit FIFA, etc., subissent toutes les mêmes, toujours les mêmes trucs. C'est premier pic, etc., après la sortie. Puis deux, trois mois, ça commence à perdre un peu en intérêt. Et ça va doucement s'étaler et perdre tout le long de l'année. Alors que. Avant, effectivement, quand tous les jeux étaient payants et que les jeux gratuits n'étaient qu'une que, qu niche ou alors un peu différents parce qu'il y avait League of Legends, mais ça cohabitait, bah tu pouvais, par exemple, au fur et à mesure, bah tiens, un nouveau DLC, il sortait 7 mois après, oh bah tiens, ils ont mis Skyjacket, bah tiens, on va aller regarder, et boum, ça refaisait de l'intérêt 7 mois après, alors que là, maintenant, bon, ok, une nouvelle saison, ils ont rajouté une map et demie, dont un remake, Slums, oh putain, on l'a déjà vu, <rire> enfin tu vois... Bah, on piche quoi. Ouais mais après c'est normal aussi. Je veux dire, euh, le, le, sur Call of Duty, ils tire la corde de la nostalgie jusqu'au bout. Slums, on l'a vu sur 5 Call of on Différents. On n'en peut plus. Tu dis bon, j'aime bien la map, mais abuse pas non plus la tu vois. ils ont ramené Dome, j'étais plutôt ok. Ouais, c'est sympa, sympa, mais... Pff, Ok, elle, elle est cool. Bah, en plus, parce que là, ils ont fait un travail. Ouais, il faut, ils ont faut, fait un vrai travail. Il faut reconnaître les choses, tu vois. Ils n'ont pas simplement mis dôme en disant tiens, on te met des meilleurs graphismes. Mm -hmm. Tu vois, ils ont remanié la map. Donc là, il y a un intérêt. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu as et d'un côté le côté nostalgie et d'un côté le côté découverte. Donc là, pour le coup, ils ont fait un bon travail. Vraiment, c'était cool. Mais euh, celui d'avant, là, quand ils ont ressorti les maps, c'était exactement les mêmes. Tu les gars, fait un effort. Ouais, Surtout quand tu as connu l'âge d'or. Ou à l'époque, bah, sur Black Ops 2, ils avaient fait le remake de, de Fire in mais Studio. Elle, moi, je préfère Studio que Fire in Rage, tu vois. Je, je vais te, te rappelle sur Black Ops 3, le remake de Red Oui. Ah, en mode un peu temple et tout avec... Euh... J'ai pas vraiment aimé. Moi, j'avais adoré. Le Red de Black Ops 3, j'avais surkiffé. Ouais, mais, mais j'avais pas aimé plus que ça. Mais le travail était là. Ouais, d'ouf. Le travail était là. Le stand off en fin d'année, en mode un peu... Euh... Oui, euh, en Texas, mode western, etc. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. c'était Voilà, mais là, il y avait du travail. Mais il est passé où T'as le sentiment... Alors, je sais qu'on est dans une conjoncture avec la pandémie, etc. Bah ouais. Mais tu dis, mais il est passé... T'as le sentiment des fois qu'il y a moins le goût. Et comme tu dis, bah après, les jeux gratuits altèrent un peu le... le... Il euh, n'y a, a plus que les gros fans du jeu qui, qui vont s'intéresser au truc. Et tu le ressens même quand tu joues au jeu. Bon, on ne parle même pas du Sbm bien évidemment, mais tu sens qu'il n'y a que les mecs qui, qui sont hardcore sur le jeu. Et quand tu arrives dans la game, tu te fais déchirer quoi. Il bon, n'y a qu'en jouant en groupe que j'ai réussi à altérer un peu ça. Voilà. Sinon, euh, faut... Mais non, mais c'est lourd. C'est Donc... très, très lourd. Et après, en fait, bah, ils se tirent une balle dans le pied, tu vois, c'est eux-mêmes. Après, effectivement, les jeux gratuits, c'est un peu le nouveau modèle commercial. Euh, et surtout, quand tu vois et quand tu as vu à l'époque euh, des jeux comme Call of qui te font des jeux à 70 balles et en plus de ça, tu as les loot box et les DLC à 15 balles, tu dis doucement hein. à l'époque. Oui, parce qu'à l'époque de Black Ops 2, si tu regardes en termes de concurrence, il n'y avait pas non plus masse. Aujourd'hui, les joueurs ont le choix et surtout le choix de qualité gratuit et ça pour entrer en compétition avec ça c'est un peu compliqué ouais. et ils l'ont bien vu de toute façon avec Warzone par exemple Warzone c'est leur nouveau bébé ils adaptent tout à la sauce Warzone tout est fait pour Warzone je veux dire euh... ok oui va dire Vanguard euh, et je pourrais encore en parler longtemps mais après bon hein mais Vanguard est fait pour faire du chiffre sur Warzone c'est tout et Warzone est fait pour vendre Vanguard bah oui total et même moi, qui est un créateur plutôt axé multi à des moments, etc., bah, je le sens bien que Warzone, ça a très vite été la nouvelle priorité. Ah ben bah non, mais ils font, et Warzone, c'est leur tête d'affiche. Donc du coup, ils, et, et c'est le problème, c'est quand ils vont, ils vont exploiter Warzone jusqu'à la moelle pour en tirer des profits sur tous les autres trucs. Mais le problème, c'est que bah, ça pervertit, tu vois, c est, c est, quand c'est trop fait comme ça. Et euh, après, c'est vrai que les, les, les jeux gratuits, bah, c'est quand même... C'est la, la, bah oui, la norme, c'est la, la norme tu vois. Je, je suis d'accord. D'ailleurs en parlant du jeu gratuit, tu arrives du coup une fille de Warfare sur lequel tu as fait du coup beaucoup d'anciens codes et tout à l'époque, un peu de MWR, puis enfin un jeu qui va te faire, j'ai l'impression, j'ai eu l'impression de y a beaucoup de bien Fortnite, sur lequel tu vas vraiment beaucoup t'investir. C'était vraiment un kiff, parce que je me rappelle qu'à l'époque, euh, ça t'avait vraiment fait boom. J'ai l'impression que ça avait fait vraiment une, une seconde jeunesse à ta chaîne en ramenant vraiment à, bah, un jeu qui change, du coup, euh, gratuit, BR et tout, machin. Après, même si t'as fait quand même un peu de blackout, quand même, derrière. Mais toujours sur les vidéos, tu t'es essayé de toujours donner un peu du Call of Duty pour tes OG euh, qui, de temps en temps, étaient un peu déçus, alors que la licence traversait à, à ce moment-là une période très difficile, tu vois. La période IW, World 2, euh, BO4, c'était les trois années un peu coupe-gorge pour Code. Bah, bah clairement de toute façon s'il n'y avait pas eu Warzone euh, je veux dire aujourd'hui on en dit mais même le multijoueur de Modern Warfare autant qu'on puisse l'acclamer aujourd'hui euh, c'était l'horreur avant Warzone c'était l'horreur Warzone a re, relancé la, la licence Call of hein, clairement mais Fortnite oh, j'ai kiffé hein. j'ai kiffé de fou hein. vraiment c'était comme tu dis c'était un une seconde jeunesse une seconde jeunesse en fait on, ils, ils nous ont offert un jeu euh, qui, euh, qui, qui ont réussi à faire kiffer les gens, c'était un jeu gratuit qui était accessible à tout le monde. Souviens-toi, Fortnite, c'était les... les premiers à faire ça, les premiers. Parce que moi, à l'époque, je jouais sur Play, et mes potes, euh, genre Saxy, etc., ils jouaient sur PC. Je pouvais jamais jouer avec eux. Tu vois, si je voulais jouer avec Saxy, il fallait que j'aille sur PC, il fallait qu'ils connectent sa Play, tu vois. Et là, Fortnite, ils arrivent, oh, les gars, vous inquiétez pas. Vous pouvez jouer sur toutes les plateformes sans aucun problème. Et ils ont tous suivi derrière. Hein c'était les premiers. Et c'est ce que je dis souvent aux gens. Je dis les gens, bon, aujourd'hui, bon, Fortnite, ah ouais, t'as 12 ans tu joues à Fortnite. Tu vois, ils critiquent beaucoup Fortnite. Fortnite a apporté tellement pour l'industrie du jeu vidéo. Et si, tu, tu, si, si Activision était la moitié de ce que Epic Games est, on serait tellement heureux sur Call of Duty. Mais, euh, mais non, Fortnite, si t'as connu les débuts de Fortnite, avant que les mecs ils te construisent trois maisons connu, à l'espace de quelques secondes, t'as connu un moment magique. Tu vois, à l'époque, si tu faisais un mur et une rampe, mec, t'étais déjà un maçon, quoi. C'était incroyable. Et, mais c'était simple et, et, et c'était bon, c'était vraiment kiffant. T'avais les danses, avais ce côté, tu pouvais t'amuser avec tes potes dans le game, tu pouvais avoir ce côté sérieux, t'avais le côté fun, des trucs que tu pouvais faire, t'avais les grenades, tu rebondissais. Il enfin, y avait une, une multi possibilité de choses et c'était surtout de la découverte. Il n'y avait rien, personne ne connaissait rien, les publicités étaient infinies, donc euh, chaque jour, tu regardais Internet, tu te dis « Putain, lui, il a fait ça, regarde, il a découvert ça. Ah oui, mais on peut modifier et tout. » Tu vois, c'était vraiment, tu étais sur un terrain inconnu tu vois, c'était magique. À l'époque, c'était du pain béni en plus pour un créateur de contenu comme toi, parce qu'il y avait littéralement, et ça, c'était un truc que moi, je détestais à l'époque, parce que je faisais encore du code, je faisais pas du Fortnite, il y avait toujours du nouveau contenu. Fortnite pour toi mais à ce moment-là tu dois t'en rappeler ça devait être le, le, le, le royal toujours une nouvelle arme une nouvelle greu un nouveau skin une nouvelle saison une modif enfin bail. mais tu tu croulais sous les choses à présenter à montrer à essayer à tester en fait ah, ils nous en mâchaient le travail hein. ils nous en mâchaient le travail c'était magnifique, franchement c'était juste tu dis ah tiens il y a une petite mise à jour, bon je sais ce que je vais faire comme vidéo etc tu vois et c'est un kiff de chaque semaine avoir du nouveau et surtout ils avaient une écoute de la communauté qu'on n'avait jamais ressenti auparavant tu vois, genre si la communauté disait ah si ça etc, ils l'écoutaient tu vois et si tout le monde se plaignait d'un truc en disant ouais ah, c'est un peu relou, tu peux être sûr que 48 heures plus tard c'était changé et je pense que c'était c'était pas simplement le jeu qui nous offrait, c'était vraiment un jeu qui était fait pour les joueurs. Et ils étaient à l'écoute des joueurs. Et les joueurs se sentaient écoutés, se sentaient considérés. Et, et on leur rendait bien. Et il y avait cet échange qui était magnifique. Il y a juste eu un moment où il y a eu une rupture. Ah, ce que j'allais dire, c'est quoi qui, au final, toi, t'as fait faire beaucoup de Fortnite, puis au fur et à mesure, t'es un peu lâché bah, Déjà, le nouveau chapitre, chapitre 2. Chapitre 2, euh, nouvelle map, euh, ils ont mis l'USBMM, ils ont mis les bots, ils ont ruiné le jeu tout simplement. Je veux dire, les gens avaient du fun avant, pas besoin de ça, tu savais jamais le mec en face de toi et c'est ça la beauté pour moi d'un Battle Royale. S'il a être trop fort ou trop naze. Exactement, tu savais jamais si le mec c'était un dieu ou si c'était le, le, le plus gros des noobs, tu vois, et, et c'est ça que tu kiffes, tu vois, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, aujourd'hui tu le sais, tu vas sur le jeu, tu sais que le mec en face il sait jouer et, et le SBMM pour moi à ruiner l'expérience du multijoueur parce que derrière, alors il y a toujours des gens qui vont dire Ouais, quoi, tu veux jouer contre des noobs Non, tu veux juste pas te faire matraquer à longueur de journée par euh, une team de 6 qui, qui l'a pas bah, bah, bah Nous, on a appris à Call of à la, à, la oh à la manière dure. On arrivait dans les games, on se faisait matraquer. Des fois, on m'a traqué. Il y avait un petit peu tout, mais c'est comme ça que t'apprenais, tu vois. Bah, c'est ce que j'ai toujours dit aux gens qui me disent ça. Ah ouais, mais c'est pour protéger les nuls. T'as envie de tuer des nuls Non, non, non. Moi, j'ai envie d'être dans des games équilibrés où je peux tuer comme me faire tuer. Et en plus, c'est des jeux où quitter la game et en relancer une, c'est très rapide et c'est pas très coûteux, tu vois. Donc, franchement, ça, je suis totalement d'accord avec le SBMM, Ça a vraiment été, quel que soit le jeu, un cancer sans nom. Bah, la manière oui. dont ça a été adapté, horrible. Bah, su su surtout que comment c'est géré, tu vois. Genre, imagine, t'as. C est, c est, même, même les joueurs qui en bénéficient se font avoir par ça. Parce que si tu joues contre des joueurs qui sont moins bons que toi parce que le SBM te protège, il y a toujours un moment où tu seras meilleur que Le moment où tu vas être meilleur que qu'est-ce qui va se passer Il va dire, putain, lui, il est bon en fait. On va le mettre avec les, me les meilleurs. Et là, il va se faire poutrer. Donc il y a toujours cette balance entre, je vais faire quelques petites games agréables, je vais faire quelques petites games où je vais me faire poutrer, mais le patron, il est là, tu vois. Et, euh, et c'est horrible. Je veux dire, je dis aux gens, vous aimez le SBM peut-être parce que tu pas envie de te faire matraquer par six gars dans la même game toute la journée, bah chez moi c'est pareil. C'est pareil. C'est juste à un niveau différent, mais c'est pareil, tu vois. Donc... Euh... Je pense que le, le, le problème euh, fondamental là-dessus, c'est qu'eux, ils en ont vu comme un bénéfice au niveau commercial. Pour garder les joueurs, ouais, et notamment M les plus... Neufs. Mais je pense que c'est juste un concours de circonstances. C'est-à-dire que le moment où ils ont adapté le SBMM de manière plus puissante qu'on avait avant, c'est le moment où ils ont également changé leur système commercial. Où les gens ont commencé à apprécier le jeu parce qu'il n'y avait plus euh, ces DLC payants, il n'y avait plus ci, il n'y avait plus ça, il y avait des... Et donc du coup, ça arrivait en même temps, et ils se sont dit, ah oh bah finalement les gens aiment le SBMM. Mais je pense qu'ils ont, ils ont juste sauté une ligne, tu vois, je l'imagine comme ça. En plus, ça, ça, le SBMM, ça a surtout tué un truc, ça a tué le jeu de chill. C'est fini ça. Genre maintenant, si t'es un peu bon, etc, genre t'as plus vraiment de mode ou juste genre tu lances. C'était comme ça, tu vois. Non, c'est comme ça. Et mon pote, t'as intérêt d'être concentré, hein, parce que ton duel là, le mec en enfin, face, si t'es pas concentré, lui il l'est. Hein. Bah c'est exactement ça. Nous, nous, on stream, on aime bien, on se raconte des conneries, on joue, mais on fait rarement de top 1 comme ça. Il y a des fois, tu dis, bon, allez, les gars, on se concentre un peu, on va essayer de se le faire. Et, et c'est là, mais c'est un petit peu dommage, quoi, parce que bah, ça, ça tue un peu le fan, mais à tout le monde, en fait, à tout le monde. C'est aussi à cette époque, du coup, tu te mets à faire un truc un peu inédit pour toi. Tu commences le stream en parallèle, en mai 2017. Pourquoi C'était un peu pour toi la suite logique Ça a été un kiff Comment est-ce que tu as testé C'était quoi tes premières impressions Qu'est-ce que tu as envie de, de te donner un peu euh, je crois que c'était Saxy qui avait commencé à stream avant moi. Et euh, je dis ah c'est cool, j'essayerai bien. Mais à l'époque j'avais pas la connexion internet qui permettait de le faire. Ah oui, tu pouvais uploader des vidéos mais streamer c'était pas possible. Pff, ah, je, je... En 2017 Je me souviens plus, mais je crois qu'il y avait un truc comme ça. où, Je sais plus exactement pourquoi, mais euh... <rire> mais après bon je, je l'ai vu, je l'ai vu stream et ça m'a donné envie. Et bah, c c ça commençait à être un petit peu à la mode, tu vois, mais c'était absolument rien par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Hein. Je veux dire, le stream, à l'époque, c'était vraiment du, un petit bonus, tu vois. Oh, c'est un peu stream, tu vois. Et, euh, et tu prends goût. Tu prends goût et euh, bah c'est tellement bon, en fait, finalement, le, le, le fait de faire ce que tu aimes faire et, et d'avoir cet inconnu. Et de, de l'interaction avec les gens que tu pourrais avoir, etc. C'est différente euh bah, différent par rapport à YouTube qui, toi, était vraiment ton cœur de métier, quoi. Ouais, et du coup, bah, YouTube, c'est... Tu travailles dans ton coin tout seul. Et tu fais une vidéo. Une fois que tu postes la vidéo, t'attends de voir les commentaires des gens. C'est différé. Et... et cette double vitesse peut être frustrante. Que le stream, c'est de l'instant. Et, euh, et, et les gens te donnent des idées aussi. Vois, ah, j'aimerais bien voir ci, j'aimerais bien voir ça. Tiens, si on fait ci, si on fait ça. Et donc, du coup, tu as un échange, en fait, de, de, de choses, tu vois. c'est c'est... Bah, C'est cette interactivité qui plaît, quoi. Parce qu'après, derrière, dès que tu t'y es mis, là, par contre, t'as pas lâché, quoi. Ça a été euh, direct, t'as as longtemps resté à 1000, 1500 viewers, ce qui est très, très, très bien. Hein, tu Et après, derrière, ça, on va en parler, mais bon, il y a eu la recette. Mais au-delà de la recette, t'as eu aussi une grosse période Blackout. Et avant qu'on discute de Warzone, c'était avec un peu de recul. C'était comment, cette période Blackout, le prix BR d'Activision euh, testé sur Black Ops 4, qui, malheureusement, était payant, du coup, mais... Malheureusement payant, et il euh, n'y bah, avait que des gens sur, euh, sur PS4. Si tu jouais sur PC, il n'y avait personne. Personne sur Blackout. C'était génial. C'était génial. Bah, C'était génial parce que, pour ceux qui ont fait du multijoueur tout le temps, avec le même truc, ah, match à mort, ah, domination, ah, si, ok, c'est cool. Mais là, on te donnait la possibilité d'avoir du Call of sur une map immense, et avec surtout cette adrénaline d'être le dernier envie. Avec le dernier envie, c'est. La, la, le premier top 1 que t as t es obligé à la fin, tu trempes tu t'as le cœur qui bat, t'as une adrénaline est stressé, qui est insane. Ouais. Et, euh, et Blackout, j'ai kiffé. Alors, je faisais beaucoup de PUBG. PUBG, c'était mon premier Battle Royale euh, sur lequel j'ai dû jouer sur PC parce que ça n'existait pas. Et, euh, et j'ai tout de suite accroché le, le, le, le mode, le, le mode de Battle Royale. Donc, il y avait PUBG, il y avait Blackout. J'ai pas vraiment joué à HZ1. Hein, vraiment, j'ai pas touché plus que ça. Euh, bah, forcément, Fortnite hein, qui, est, euh, qui est arrivé. Euh, J'avais adoré Firestorm, le Battle Royale de Battlefield 5. Ah ouais Ouais, J'ai trouvé qu'il y avait une atmosphère qui était superbe dans ce jeu-là. Je veux dire, la, la zone de feu était tellement cette sensation oppressante, tu vois, c'était... J'ai adoré, mais malheureusement payant. Et, euh, et comment tu veux rentrer en compétition avec un Battle Royale payant, enfin, quand t'as un Battle gratuits. Royale qui est tout aussi bien, voire mieux, gratuit Et qui est update trois fois plus que le tiers. Bah voilà, alors et attends à l'époque sur Blackout, il y avait quand même pas mal de choses. Hein. C'est vrai. Euh, Souviens-toi que il y a eu plus de changements sur la map de Blackout qu'on a eu sur Verdansk. Ils avaient fait à un moment donné euh, qu'il y avait une démolition. Il y avait en plus, tu avait les bateaux, tu pouvais nager. Hein. Euh, je veux dire, euh, on a régressé là sur Call Ah, oui, c'est vrai, on a régressé. Hein. C'est incroyable. Hein. <rire> non, mais <rire> enfin. et. Euh... Et il y a un moment, il y avait les barrages qui avaient pété, il y avait de l'eau qui avait inondé le truc, donc tu pouvais aller en bateau sur la moitié de la map. Il y a un moment, c'était Halloween, donc l'eau, elle était faite en sang, tu avais des ambiances, tu avais des zombies, tu avais de la brume. Une vraie storyline, quoi. Et ouais, pendant la période de printemps, les, les arbres étaient fleuris, c'était lumineux et tout. Je veux dire, tu avais les quatre saisons sur la map. Elle est partie où, ça C'est parti où On l'a... Là, j'ai vu qu'apparemment, sur la map, ils vont mettre des trucs de Noël. Alléluia, deux ans après, ils vont faire une... euh... un petit délire. Ouais, parce que quand tu regardes qu'au fur et à mesure des saisons de Warzone, tiens, on attend tous la nouvelle saison avec impatience parce que, ah, ouais, super, du nouveau contenu, Tu arrives, tu... Ah, tiens, on a mis une nouvelle tiro, Bro. Plus deux nouvelles armes de Cold War. Ouais. <rire> Wouhou <rire> Bah. Oh. Cette sensation des fois qu'à chaque fois que tu avances, tu reviens en arrière est très frustrante. Mais, euh, mais Blackout, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré, c'était simple. C'était simple, il y avait pas, de, à l'époque de Blackout, il n'y avait pas cette notion de méta. Ah oh, tiens, quelle arme je dois prendre, quelle méta c'est, etc. Ah, c'était comme, c'est toi qui vois mon pote. Ah, J'aime bien la merde dont t'en parles, ce petit blackout. Parce que du coup, tu as continué comme ça après pendant voilà, euh, deux ans, un stream, un peu de Fortnite, un peu de blackout, voilà, tu, tu, tu faisais ta petite voix. Et euh, là, euh, arrive euh, bah, du coup février 2020, et comme beaucoup de monde, euh, la recette arrive, euh, Warzone X confinement, euh, tout oh. ça te fait exploser en stream, plus découvrir un jeu qui va te suivre pendant un moment. Euh, C'était quoi un peu du coup, tu nous en parler un peu avant, mais tes premières sensations, quoi, arriver Warzone et tout euh. Euh... C'est... Je pense que... Bah, on n'aura pas pu rêver mieux. C'était magnifique. Hein. On a un nouveau jeu. Warzone est génial. Hein, on, peut... on critique. J'ai je... souvent la critique facile, mais souvent, je... Je... ce que je dis aux gens, c'est que je critique parce que c'est des choses que j'aimerais qu'ils soient améliorées. Si je détestais, je serais pas là. Alors, tu t'en fous très simplement. Voilà, je, je calcule pas, vas-y, je passe à autre chose. Mais euh, on avait ce nouveau jeu-là, qui était gratuit, qui était crossplay. Tout le monde pouvait jouer ensemble. Il y a eu ce moment de confinement et tout. C'était la rosette magique. Je veux dire, c'était... Euh, Tous tout les astres étaient alignés pour que, pour que ça fonctionne, tu vois. Et, euh, et ça a fonctionné euh, en stream. Et, mais c'est surtout que le, le Battle Royale, c'est un jeu qui... Bon, ça marche sur YouTube et les gens, les gens mais regardent, etc. Mais c'est surtout... Comme il y a cette adrénaline quand c'est en live, c'est tellement différent quand c'est en live, c'est plus intéressant, c'est plus intense, tu vois. Donc, euh, et il y a tout ça qui s'est fait, c'était génial. On le voit en plus sur Twitch Tracker au stade, et ils vont nous le montrer dans quelques instants. Vraiment, tu passé comme ça deux ans à, à faire ton petit bonhomme de chemin très bon. Puis là, la barre verte d'un coup, elle fait c'est le nombre de viewers. La barre verte, wouhou, et pareil pour les heures streamées, hein, les barreaux, c'est les heures streamées. D'un coup, boum, tout augmente. Et là, on sent que ça a été ton, ton prime, quoi, ton kiff, genre le, le Warzone, ça a vraiment constitué une bonne partie de ton contenu. D'ailleurs, on le voit aux heures streamer, 3145 heures en bas, Bon, c'est quand même 636 heures de Black Ops 4. Ce Warzone, ça t'a fait kiffer, quoi. Ouais, ouais, ouais ça m'a fait kiffer et surtout, bah, tu pouvais jouer avec tes potes. Parce que moi, à l'époque de Blackout, je jouais bah, tout seul, enfin avec des potes qui étaient sur Play. Mais par exemple, tu vois un mec comme Saxi qui joue sur PC, je, pas. je jouais pas avec lui. Là, c'était possible. Donc ça a ouvert des horizons. Ça a ouvert des, des collabs, ça a ouvert des, des, des choses. Et, et en plus, avec le confinement, euh, bah, t'as tellement de gens qui se sont intéressés à Twitch, parce que bah, les gars, ils étaient chez eux. Même des gens qui n'ont jamais fait de Twitch, ils se faisaient chier. Après, il y a eu le télétravail, et ci et ça. Et, euh, et bon, bah, voilà la télé, Netflix, tu connais, mais tu sais, c'est comme la radio. Ouais. Tu vois, euh, moi, je sais que chez mes parents, il y a toujours la radio qui est allumée. Un petit fond, comme ça, quelqu'un qui parle. Bah, Twitch, c'est ça. Mais dès que ça se met un peu intéressant, hein, qu'est-ce qui se passe Ah tiens, on regarde ouais, ouais, ouais, ouais. <rire> oh, Il reste plus que 20 en vie <rire> ah, attends, bah, attends, je vais me poser un peu, je vais regarder la fin de game. Mais <rire> c'est ça, mais... Et, et, et c'est d'une utilité publique dans un sens, peu importe ce que tu regardes parce que techniquement il y a ce côté live, il y a ce côté où les gens lui parlent et il y a ce côté où bah, si as 5 minutes tu peux regarder en plus, tu as l'image avec le son et, euh, et je suis très surpris finalement, euh, tu vois, parce qu'il y a un moment je me, je me disais, moi je stream l'après-midi chez moi mais avec le décalage horaire c'est la nuit en France et, euh, et je dis genre mais je fais mec il est 2h du mat', qu'est-ce que tu branles <rire> Et euh, les gars disent, ouais, ben moi, je sais pas, euh, je suis veilleur de nuit, euh, donc je me fais chier, tu vois. Et euh, l'autre, ah, moi, je travaille à l'hôpital, euh, tiens, je suis routier. Euh, et, et tu dis, mais ça fait du sens, tu vois, ça fait du sens. Ça, ça fait plaisir à entendre. Parce que du coup, euh, t'arrives, t'as tes premières sensations sur Warzone, t'envoies stream, vidéo là, comme ouvert bien tu retrouves un peu peut-être ces sensations Fortnite mais version Call of Duty quand même donc il mm -hmm, y a exactement. un croisement qui était intéressant mais entre Fortnite BO4 euh, Warzone et le reste vu que t'es maintenant beaucoup investi sur des BR et plus autant je dirais plus autant sur des multi penses-tu qu'un jour tu réussiras à apprécier à nouveau un multijoueur à, et sa façon de jouer du multi ou tu penses que le fait d'avoir beaucoup investi sur des BR ça fait que bah ça risque d'altérer tu penses que tu kifferas plus autant je pense que je pense que tout est possible ouais ouais je pense que tout est possible après, euh, j'espère en tout cas, j'espère. Tu te considères encore comme un joueur capable d'apprécier le multijoueur ou maintenant les BR ont vraiment, la façon de jouer du BR ont vraiment pris sur toi Non, non, non, mais bien sûr. Il y a par exemple, quand Vanguard est sorti, euh, j'ai bien aimé au début. Tu vois, au début, avant que tout le monde découvre un peu les, les trucs chiants, etc. Euh, je me suis beaucoup amusé sur Vanguard la première semaine. Après, bah, tu sais comment ça marche. Hein. Les boucliers les... dans le dos, Les pompes. <rire> Et c'est là où les développeurs doivent intervenir. De ouf. Mais tu dis, mais les gars, vous êtes en vacances ou quoi là Tu viens de lancer un jeu, suis un peu quoi. Tu vois, regarde un peu ce qui se passe. Joue au jeu, J joue au jeu. J juste joue au jeu. Juste joue au jeu, en deux games, tu sais ce qui va pas. Tu vois, littéralement, genre tu, tu prends un sniper, tu vas viser comme ça. Ah t'es mort. Tu dis, sur un BR que le, vise, le sniper vise lentement, OK. Mais sur une map qui fait trois mètres carrés. Mec, euh, sois cohérent quoi un peu quoi. Je veux dire, ça fait aucun sens. Bah surtout avec un type to kill rapide quoi. Bah non mais mec, non mais c'est c'est d'un non sens, c'est d'une débilité. Je vais à ce moment-là, mais pas de snipe Tu vois, fais pas chier, tu fais pas chier quoi. Dire, si c'est pour les pourrir comme ça, alors oui. Il y a toujours des mecs qui vont dire ouais, mais moi je vois euh, PAMA, je, je vois euh, Sprat, euh, il gère super bien. Et mec, tu parles des meilleurs joueurs au monde quoi. Je veux dire, Monsieur Tout le Monde. Non, tu vois. C'est il y a toujours un mec qui bon au jeu qui va le gérer. Mais c'est pas accessible. Et surtout, c'est pas l'exemple à prendre, en mode, si lui arrive, tout le monde peut y arriver. Bah non Ah, j'ai vu Testy. il a fait des dingueries au snipe, sinon, finalement, c'est pas si mal. C'est Testy qui est extrêmement fort. C'est pas le snipe, tu vois, c'est le mec, tu lui mets n'importe quoi, un caillou, il te fait... Il te fait des quad feed. Mais c'est parce que c'est des mecs, c'est des génies, tu vois, c'est tout. Comment t'as accueilli, du coup, au global, maintenant, que ça fait peut-être une petite dizaine de jours, ce petit warzone pacifique Bénéfique, négatif, les bugs prennent peut-être le dessus, la, nouveau, la nouveauté de fait kiffer, le fait d'être souvent open field, je sais pas, les couleurs, l'ambiance, les arbres. Bah, Vas-y, un petit ressenti global maintenant que ça fait une petite dizaine de jours que tu t'es donné dessus. Ouais, c'est sympa, mais pour moi, euh, c'est pas, pas Verdansk. C'est pas Verdansk. Tu préfères Verdansk Ouais. Mais je l'ai dit depuis le début, hein. je fais, c'est cool, j'adore, c'est une nouvelle map, les couleurs sont super jolies, euh, c'est plaisant, l'environnement, etc., mais il n'y a pas ce, ce flow, ce dynamisme à la verdance, tu vois. C'est une map qui a trop de relief, il y a trop d'arbres, il y a trop de trucs, il y a trop de machins, tu ne vois pas les gens, ils sortent de nulle part. Euh, quand tu veux faire une rotation, c'est en l'air, donc, enfin, c'est... C'est une façon différente de jouer également. Donc, c'est aussi plaisant. C'est-à-dire que souvent, on ne va pas aimer parce qu'on a du mal à comprendre et il faut s'adapter. Donc, il y, y a ça aussi. Donc, il y a le temps d'entraînement et tout. Je veux dire, la map est plaisante, mais elle, elle change beaucoup la, la, la dynamisme. Et le, le dynamisme... Mais... Euh mais après, bon moi, il y a, y a le délire Seconde Guerre mondiale. J'ai du mal à accrocher maintenant. Vraiment, c'est c'est ça aussi, je pense mon problème. Après, c'est un truc perso, tu vois. Ouais, ouais, non, c'est c'est le parti pris qui te plaît pas. C'est ce que j'avais dit dans une vidéo que j'avais faite. Le parti pris, soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Ouais. Et si t'aimes pas, ça va un peu te. Ouais, voilà. On peut pas te reprocher de pas aimer le parti pris, genre. Et là, tu vois en plus, ils ont fait un nouveau truc avec la mise à jour où il y a des avions au-dessus qui qui sont constamment avec des des, des, des... genre des, un effet avec les bombardements. Je veux dire, t'as ça dans les oreilles tout le temps, c'est horrible. Mais bon, après, c'est des, des petits détails. Au, au final, la map, elle est sympa, ça fait du bien d'avoir des nouveautés. Euh, bon, après, il y a le côté, euh, comment ça s'appelle euh, Vanguard qui est un petit peu trop omniprésent. Euh, et il y a ce côté un peu déstabilisant parce que la création des classes avec 10 accessoires, je trouve que c'est stupide et c'est ignoble. Ouais, le dix accessoires, c'est trop pour toi, genre la, cette customisation trop pour Non, en puis en plus, tu regardes les descriptions des accessoires. tu, tu... Oh, les gars, vas-y, garde le simple, quoi. Tu vois, tu, tu sais, c'est quoi la prochaine étape, tu vois? C'est quoi? Tu vas pouvoir coller deux armes ensemble. <rire> enfin, non, mais. Moi, <rire> je... <rire> bon, un truc qui est plus sur mon garde et que je comprends pas, c'est. Le, le, le... Ah, soit as un truc qui améliore ton recul, soit un truc qui améliore la précision. Ouais, non, mais euh, <rire> ça doit être notable. Mais. Quoi? Ça part trop loin. Et en plus de ça, autant que tu mets 15 ans à créer ta classe. Encore une fois, cette sensation de toujours revenir en arrière, tu peux pas sauvegarder la variante que t'as créée. Tu vois, ma dernière fois, ils te le sortent, tu peux créer ta variante. Quand ils sortent Cold War, ah, tu peux pas. Bon, six mois plus tard, ils misent à jour, bon, c'est bon les mecs, vous pouvez créer votre variante. Tu vois Et là, c'est pareil, tu dis, mais on repart à chaque fois un petit peu à zéro, ou comment que ça se passe Il a même pas d'inspection d'armes, tu vois. L'inspection d'armes, ça par contre, c'est lunaire. Enfin mec, fin c est, c est... en fait, ce que tu crois pour acquis, ce que tu prends pour acquis sur le jeu, finalement, c'est juste temporaire. Donc, ah, y... pensez au boy Studio. Voilà, donc il y, y, y a une frustration qui va être créée par rapport à ça, où tu arrives avec tes bases et tu dis, bah oh ben non, repars un peu en arrière, tu vois. On l'a connu avec Cold War, on le reconnaît encore avec, une fois avec Vanguard. Et bon, la, la, map est, est, est, est, la map est sympa au final pour parler de ça. Bon, il y a des bugs et tout, mais bon, quand tu regardes, finalement, Verdance quand il est sorti, c'est pas parfait non plus. Bien sûr, bien sûr. Il y a eu beaucoup de trucs, ils ont rajouté les tiroirs et tout qui étaient nécessaires, il y a eu du, du changement sur la map. Donc... C'est un petit peu tôt à dire, à voir ce qu'ils vont faire, mais selon moi, la map Caldera ne durera pas autant que Verdance a duré. Ouais, moi j'ai dit, je peux comprendre que les gens ils aient du mal à se projeter dessus, se dire, tiens, moi, Caldera, je peux jouer un an et demi dessus comme j'ai joué sur Verdance, parce que sur Verdance, à la fin, ça tire un peu la gueule, hein, le nombre de joueurs et tout, c'était un peu écroulé, et le changement était nécessaire. Mais je peux comprendre que les gens aient du mal à se projeter sur Caldera comme ils se projetaient sur Verdance. Moi, je sais pas si tu es d'accord. Euh, je trouve, à, à titre personnel, que j'aurais bien aimé et qu'il y ait la, la physique de Vanguard dans Caldera. C'est-à-dire que pour moi, la physique de Vanguard, c'est une physique de Modern Warfare 2019, donc ça va celle de Warzone, mais en un peu mieux, avec un peu plus de développement, et encore plus fluide, plus cool, tu vois. Et je trouve que quand tu joues à Vanguard et que tu passes sur Warzone, tu ressens que c'est un peu, pas dépassé, mais un peu daté, tu vois, t'es là « ouais. Ouais, non, mais parce que ça avance pas, on reste toujours au point mort. Quoi. Moi, je trouve que la physique, autant de ne pas avoir pris celle de Black Ops Cold War, logique, mais celle de, Ver de, de Vanguard, qui est littéralement celle de Vodafone, mais un peu mieux, t'es là, bon, ça aurait été peut-être. J'étais surpris aussi, surtout ce qu'ils avaient annoncé. Ah tiens, on va se baser sur le modèle de, de Vanguard, on va repartir un peu à zéro. Tu vois, il n'y a même pas la destruction des, des trucs, tu vois. des... Bah, je me dis, tiens, un truc tout con, tu vois, une petite destruction d'un mur, ouais, une des portes, euh... ouais, des, des petits détails. Bah non. Donc, bah, bon après bon c'est des détails après le jeu est fait comme ça il y a sûrement leur raison pour laquelle ils le font etc est-ce que c'est du temps est-ce que c'est l'envie est-ce que si est-ce que ça mais, euh, mais je pense que la map est, est, le problème de la map c'est la disposition des villes tu vois par exemple tu as la ville en bord de mer bon ce qui est normal c'est une ville en bord de mer donc ils vont pas la mettre mais, oui. mais le fait qu'il y ait le, le volcan en plein milieu peut être aussi bénéfique que que non tu vois que l'inverse tu vois parce que si tu es en haut pour descendre c'est cool si tu es en bas pour monter c'est relou. C'est chiant. T'as cette sensation de pas pouvoir. Les véhicules ne sont vraiment pas terribles. Euh, et l'histoire avec la mine en plein milieu, qui est énormissime, qui a un trou en plein dans la vanne, ouais, comme euh, ça, ouais. est absolument ignoble. Donc... On passe d'un côté où il y avait les villes et tout qui était vraiment sympa sur Verdansk, où il y avait cette dynamique-là, à un côté où, finalement, les endroits intéressants de la map ne sont pas à l'intérieur de la map, mais sont à l'extérieur de la map. Et on sait comment c'est un hein, Battle Royale. On finit toujours par aller à l'intérieur, pas à l'extérieur. Donc, du coup, je trouve que c'est un petit peu dommage que les points d'intérêt les, les plus sympathiques les plus éloignés. De la map sont ceux sur lesquels tu vas le moins, finalement. Donc, as... en fait, tu passes ton temps dans des endroits qui sont les moins intéressants et donc ça laisse un goût amer. Je comprends. Pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Com com comment ça fait d'être un peu à l'autre bout du monde vis-à-vis -vis du fait que tu es un public français En termes d'heures où tu travailles, du décalage horaire, en termes d'événements, même auxquels tu peux moins participer de temps en temps vu que tu n'es pas ici. Tu te sens un peu isolé des fois ou pas du tout euh, Oui et non, en fait. Euh, y a, je pense que c'est aussi bien que pas bien. Hein. Euh, effectivement, il y a des fois, il y a des events qui font... Euh, bah. Et c'est une des raisons pour laquelle je voulais venir là, par exemple, parce qu'il y a souvent bah, je, y a des events où les gens ne m'invitent pas. Tu vois, on pense à oh, bah, il habite au Mexique, vas-y, je ne l'invite pas. Et là, on m'a invité pour celui-là, bah, je dis, bah, je viens, tu vois. Mais en fait, si des fois je ne viens pas, c'est parce que juste on ne m'invite pas, quoi. <rire> mais alors que. Ce qui est normal, on ne peut pas se dire, le mec, il va se motiver à venir du Mexique pour faire un petit event. Ouais, mais bon, il y a des fois, c'est plaisir de voyager aussi. Tu viens, tu fais une pierre trois coups, quatre coups, rien tu rien vois bon. un peu la famille, etc., ouais. tu vois. Donc. Euh, C'était une des raisons de venir, tu vois, de dire, bah, moi j'aime bien aussi, tu vois, voyager un petit peu. Bon, après, il y a eu la pandémie, donc forcément, bon, ça a ça calmé quand, même, quand même, quand même pas calmé. Euh, ouais. Ça se trouve, ça va repartir ou pas, tu sais pas, mais bref. Euh, mais d'un côté, c'est bénéfique parce que euh, je peux me concentrer sur, sur, sur ma vie, euh, ma vie de famille, et sans que ça altère trop, on va dire, ce rythme-là. Donc vraiment, je me focus sur, sur bah, mon boulot, ce que j'aime faire, et, euh, et derrière, je peux avoir ma... Tu vois, comme par exemple, je stream euh, l'après-midi, ce qui correspond à la nuit en France. Mais j'ai toujours ma soirée. Tu j'arrête chez moi, il est 6h, 6h30. Je, je vois ma femme, mes enfants, et du coup, j'ai ma soirée. Tu vois, je suis pas genre en mode avec un rythme complètement éclaté et tout. Et... Un autre point qui doit être absolument exceptionnel, je pense, pour toi, et un point que je sais, pour en avoir parlé, que d'autres créateurs... Euh, bon, après, c'est normal, ça fait partie du métier. Mais toi, au Mexique, je me permets, bon, on doit peut te reconnaître, quoi tu dois être quand même au global assez tranquille. On m'a jamais reconnu. Voilà, voilà. Donc dans la vie de tous les jours, t'es pas Sky Rose, quoi. T'es ah, du... Julien. Exact. Non, mais moi, je suis tranquille. ouais, ouais. Après, j'aime bien. Tu vois, j'aime bien le, le, le contact avec les gens et tout. Mais après, peut-être parce que je l'ai d'une façon ponctuelle, tu vois. À quelque chose qui me manque, c'est aller par Games Week, ouais. faire des rencontres abonnés. Bien sûr. J'adore ça. Tu rencontres toutes les personnes. Tu dirais, ah, je suis lui. Et tu, et, et tu peux enfin mettre un visage sur les noms des gens. Parce que... Euh, je pense pas que ce métier là tu puisses le faire si tu n'as pas vraiment une, une réelle passion et, et, et, et ces passions se partagent avec les gens. Et le, le fait de pouvoir voir les personnes en vrai, c'est tellement kiffant, c'est un échange d'énergie qui est phénoménal quoi, c'est magnifique. Et euh, moi j'adore ça. Alors après, des fois tu vas tomber sur des personnes qui sont, un, qui sont un petit peu relou quoi, ça peut arriver, tu vois, des gens qui ont peut-être pas forcément le, le, le, le sens du contact, ah, bien des sûr. choses comme ça, mais c'est rien, c'est anecdotique. Ouais. Voilà, enfin, en tout cas pour l'expérience que j'en ai. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont euh, un peu plus embêtées. ou si toi, t'es à Paris, forcément, tu vas acheter ta baguette de pain et puis t'entends un ah, c'est ça que c'est ça que nani, ouais. tu vois bah, moi, moi, ça m'arrive, mais moi, je pense par exemple à des, des Gotha ou des, des fois des Michou, des Idox, des trucs à ça, ou euh, sortir dehors, maintenant, c'est devenu... Euh... Ah bah j'imagine même pas un mec comme Michou qui doit avoir un public un peu plus jeune en plus, puisque bon, ça correspond à la tranche d'âge, ça doit être horrible pour lui. Ça, franchement. Alors que toi au Mexique tu vois t'es tranquille, tu vis vie tous les jours avec tes enfants, tu peux sortir euh, au parc ou j'en sais rien, euh, à droite, à gauche, de, de manière, tous les jours et y a personne qui te dit rien. Ouais en fait. ouais ouais. Ça, ouais. ça, ça c'est un avantage je trouve qui est ouais, très ça, costaud. c'est un avantage parce que tu peux avoir ta vie privée et que t'as la tranquillité qu'elle reste privée. Tu vois genre t'es pas avec tes enfants et avec ta femme au parc et t'as et, et, et peut-être as un mec qui va te filmer sur snap ou là, quoi ouais, voilà. et tu dis mais bah, qu'est-ce que tu fais gros tu sais, genre. Qu'est-ce que tu branles. Je suis en famille là. Voilà, tu sais, genre, <rire> si tu n'arrives pas à discerner ça, il y a un problème tu vois, et non, ça n'arrive pas. Énerver. Dernier point, je me permets, euh, tu as une recette qui sur YouTube n'a pas trop changé en quelques années, Bon, en même temps elle est difficile à changer, tu vois le fait de poster des vidéos, commenter, gameplay, etc. Est-ce qu'à un moment tu penses qu'il y a des pistes d'évolution sur ça ou tu commences à être un peu lassé ou pas du tout Tu penses que c'est le format qui est cool, euh, ce que tu proposes en termes de vidéos et tout bah, y a... Je pense qu'il y a toujours une remise en question, Donc, constante. Euh, c'est une remise en question que j'ai actuellement en disant euh, j'aime ce que je fais mais aujourd'hui on peut pas nier que il y a, y a plein de choses qui ont changé l'algorithme sur Youtube a changé énormément les jeux vidéo, la manière des gens de regarder les jeux euh, aujourd'hui Twitch a pris une grosse part là dedans euh, sur la formule je j'ai pas vraiment l'intention de changer particulièrement parce que c'est pas une formule que j'ai que fait au départ en me disant tiens ça va marché. Ah bien sûr. Euh, je le fais parce que j'aime le faire. Ça a été l'évolution naturelle, même du format à l'époque commentary, etc. Ouais exactement, tu voyez, vois, il y a toujours le moment où tu commences à parler sur... Es au début tu montes ton gameplay, après tu fais le commentary sur le gameplay. Et puis il y a le moment où tu montres ta tête, tu vois. C'est des étapes comme ça. Tu montes ta tête, tu montes et tu fais du live gameplay, tu vois. Genre voilà, donc il y, y a vraiment une grosse progression par rapport à ça, mais c'est par rapport aux tendances qui vont être faites. Et par rapport à ce que tu aimes faire aussi, tu vois, tu vas pas faire quelque chose juste parce que tu te dis ça va me faire des vues. bien sûr. Tu fais quelque chose parce que tu as envie de le faire, tu as envie de partager quelque chose. tu vois. Donc, D'un sens, des fois, je me dis, est-ce que je ne ferai pas ci, je ne ferai pas ça. Mais après, je me dis, pour moi, il faut que je reste authentique, il faut que j'aime faire ce que je fais. Je ne vais pas dire, tiens, je vais faire telle ou telle chose parce que ça va me rapporter des vues, ça va me rapporter de l'argent. Je dis tiens moi je vais faire quelque chose parce que j'aime bien. Alors après euh, je veux dire les gens ils vont dire ah ouais mais tu fais, euh, tu fais du Warzone parce que ça fait des vues ou ça fait de l'argent etc. Je fais mec attends, je fais des Call of Duty de... <rire> depuis 10 ans. <rire> tu joues encore avec ton caca quoi donc euh, <rire> je veux dire je, je pense que de ce côté là on peut rien me dire la vérité tu vois donc. Euh, euh, euh, bah, je pense que l'idée pour moi c'est jouer au jeu, m'amuser, transmettre euh, cette énergie. Et, euh, et espérer que les gens passent un bon moment sur la vidéo, ou le stream. Bah C'est très bien dit et ça conclut gentiment cette émission. Merci à toi, mon Sky, d'avoir accepté de venir, franchement je suis très content que tu sois, euh, que tu sois venu là. Euh, le, le, le contexte, tout s'est prêté à ce que tu puisses venir et j'espère que toi aussi ça fait du bien de parler un peu. et Ouais, ouais, ouais, fait. ça fait du bien. Bon là c'était vraiment chill, euh, ouais, déjà parce que j'ai pas beaucoup dormi. Oh, mais tranquille, j'aime bien, c'est la vague. <rire> mais toi. après, parler des choses comme ça, euh, je pense que c'est le parler, euh, parler euh, bah, chill comme ça, bah, après c'est les choses de la vie. Et bon, généralement, il n'y a pas besoin de chercher long pour me tirer les verres du nez. C'est donc... <rire> <rire> plutôt le problème, j'ai tendance à parler. T'es un... pas marr aussi, ouais. hein Non, mais t'es pas marr aussi, t'aimes bien discuter. Ouais, ouais, ouais, j'aime bien discuter, c'est un échange. Et de euh, bah, toute façon, le, le, fait, le concept même de stream et de, des vidéos, c'est de, de, de, de parler, de partager quelque chose, etc. Et, euh, et c'est un échange avec les gens, et, et c'est ça que je kiffe faire, quoi. Donc après, euh, combien de temps ça va durer J'en ai aucune idée. Euh, moi je kiffe ce que je fais Et c'est tout Et eh ben, écoute franchement Je pense que ça fait plaisir à entendre Je pense que cette énergie les gens la ressentent Et, et s'ils te suivent depuis aussi longtemps c'est aussi parce que Tu fais les choses bien dans le fond J'espère parce que du coup il a parlé des gens que vous avez apprécié euh, Cette émission Je, je m'excuse si j'ai un peu parlé du nez hein, C'est parce que j'ai le débouché, je suis un peu malade et tout. Mais euh, ça va, je m'étais testé avant de venir, il n'y a pas de problème. On n'est pas sur du Covid. Mais on est quand même sur un débouché qui m'a empêché de dormir. En plus, la nuit dernière, c'était assez terrible. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude en commentaire ou alors euh, sur, euh, sur la rediff YouTube ou alors sur Twitch, je lis tout. Merci encore une fois Sky d'avoir accepté. À toi. Euh, ça fait vraiment plaisir. La semaine prochaine, on conclut euh, cette demi-saison et ce mois de décembre, cette dernière émission de 2021 avec Péfut. J'espère que ça vous a fait plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Bisous Merci, merci. Ciao.